Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, top player podcast sur le codex Sœur de bataille, vu avec la perspective du chapter approved 2022. Je vous rappelle que ce chapter approved a changé les coups en points, mais aussi a imposé une, règlement particulière, une réglementation particulière au codex que ce soit sur la construction de liste ou que ce soit sur le secondaire, le primaire. Les sœurs de bataille ont été impactées dans à peu près tous les domaines puisque euh, et ben le, le, la réglementation sur le list building va jouer sur certains types de listes qu'on voyait beaucoup tourner en sœurs de bataille. Euh, les euh, coups en points vont être forcément impacter puisque ce sont les unités les plus jouées qui sont impactées et les sœurs de bataille ont, ont subi un, un nerf ou ce qu'on pourrait appeler un up en termes de valeur de points sur des unités charismatiques comme Morvenval et les Sacro-Saint. Et enfin, le système de scoring qui lui a été modifié et qui forcément va aussi modifier l'approche du codex. Donc, il nous faut revenir sur ce codex qui se positionne comme... Très bien dans la méta. Nous, dans le classement qu'on a fait, on l'avait mis en haut du tiers 2, au même titre que l'Adeptus Mechanicus. Il va donc falloir euh, revoir un petit peu cette approche de cette faction-là. Pour l'occasion, je reçois l'excellentissime Zig de la team Cuir Moustache. Comment vas-tu, mon bon Zig Eh bien, écoute, ça va bien. On digère le chapter à prouve. Ce CA 2022 qui euh, nous amène à monter des nouvelles listes, euh, voire euh, retravailler les anciennes, les anciennes pour euh, pouvoir continuer de jouer euh, nos gonzesses préférées. Et à ce titre-là, ça doit mener euh, toute forme de réflexion et surtout beaucoup de parties d'essai. Alors moi, je serais, intéress... voilà, donc, euh... je serais intéressé de, de savoir euh, quelles sont ton, tes premières impressions sur, sur ce chapter approve 2022. Alors écoute, moi j'ai fait une dizaine de parties depuis qu'il est, euh, qu est paru. Euh, je suis très content parce que déjà, ça va amener euh, beaucoup de réflexion dans le gameplay et dans le building list. Parce que euh, ces scénarios qui euh, nous proposaient un secondaire qui était souvent à prendre se retrouvent à, avec des scénarios où on score légèrement moins de points pour le contrôle de l'objectif, mais avec le primaire progressif euh, va amener les, les joueurs à devoir penser encore plus leur jeu euh, dans le positionnement, euh, le fait de faire des actions et du coup, ben ça, ça va se retrouver dans le but de Nivis parce qu'il va falloir prévoir les unités pour euh, arriver à réaliser tout cela. Euh, on part sur une nouvelle saison et, euh, et je pense que ça va rebattre beaucoup de cartes dans, dans le jeu de tout le monde. Et euh, notamment, ce qui va être super sympa, je pense, ça va être euh, les tout premiers tournois qui vont avoir lieu, comme dans, il me semble, deux ou trois semaines, nous avons la Met Cup. Et ça va être assez sympa de, de jouer cette nouveauté. Et ça, c'est cool. Ouais. Voilà. Yes, c'est vrai. Moi, que ça me va. Je suis content. Ouais, bah, je, moi, je te rejoins entièrement sur la notion de nouvelle saison de jeu. J'ai vraiment l'impression que ce chapter approuve. Il a, euh, il a, il a remanié complètement l'approche, l'approche de Warhammer 40 000. Euh, et c'est assez appréciable dans le sens où moi, j'ai toujours eu le sentiment que les meilleurs moments euh, d'un jeu sont souvent en sa début de version, notamment la V9. J'ai vraiment, vraiment kiffé le début de la V9 sur les 6, 8 premiers mois. Et après, c'est vrai que euh, on, on rentre dans, dans une routine mécanique de jeu qui est bousculée par des sorties qui souvent sont de plus en plus puissantes et qui effacent un petit peu tout ce qui s'est fait en début de version. Là, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment, un moment clé de la version où on est quasiment sur euh, la totalité des codex. Hein. On a quasiment toutes les factions euh, v, V9 euh, avec la sortie. Je prends, en compte, je prends en compte la sortie Tau et Eldar hein, qui arrive, mais une fois que les Tau et Eldar sont sortis, il nous restera très peu de codex V9 à sortir. Et en fait, euh, on a ces nouvelles mécaniques ancrées qui viennent se poser. Euh, sur le jeu et, et j'ai vraiment l'impression qu'on a un petit renouveau au sein de la version et ça je trouve ça vraiment très très cool donc euh, je vais je vais aussi dans ton sens où je me dis c'est quand même appréciable d'avoir euh, d'avoir ça d'avoir ce, ce, ce refresh euh, pour nous qui, qui suivons le jeu depuis euh, bah depuis maintenant deux ans enfin depuis plus longtemps mais ce qui suivons cette version depuis deux ans avoir ce refresh est très appréciable je te propose qu'on passe sans plus attendre sur la review du codex Sœur de bataille donc je vous rappelle que le format top player podcast n'a pas vocation à faire un listing exhaustif de tout ce qui se trouve dans le codex mais plutôt profiter de l'expérience de jeu de Zig qui drille le codex, qui drillait le codex avant le CA et qui euh, va le driller pendant et après le CA. Donc on va avoir ton avis sur euh, ce qui tourne euh, bien sur le codex, ce qui potentiellement tournera toujours bien ou tournera mieux suite à ce CA. Euh, en le mettant sur une en, en perspective avec la totalité de ce que nous propose l'éditeur le, le, le, euh, de jeu donc les ordres les reliques les hymnes les datasheets etc donc on va, on va vraiment condenser tout ça pour avoir une vision globale et pour euh, bah, euh, accompagner les plus jeunes joueurs sur de bataille et même euh, pour aider euh, bah, les, les joueurs il y, a, il y a beaucoup de joueurs compétitifs maintenant on voit que la scène compétitive francophone est vraiment en train de se développer il y a beaucoup beaucoup d'équipes et c'est toujours à de retrouver sur ce genre de format un petit peu des, euh, des jalons euh, qui permettent de, de rediriger euh, euh, la façon de, de percevoir les sœurs de bataille et d'autres codex. Hein. Vous avez le plan du Top Player Podcast étant de couvrir l'ensemble des codex euh, déjà sortis. Euh, je te propose euh, une introduction. Euh, je sais que tu as, as, as, as, euh, as préparé ton intervention et, euh, et c'est intéressant que tu nous donnes ton avis sur le codex de bataille ou, ou l'approche que tu en as, euh, toi, à ton niveau en tant que joueur compétiteur. Et euh, du coup, je te, je te laisse la parole, Zig. Ben moi, ce n'est pas compliqué, en fait. Euh, ce codex-là, comme euh, l'ensemble des codex sur lesquels je me pose, euh, quand je les ouvre, euh, je me pose les questions suivantes. Je joue en quelle version Et dans le codex que je décide de prendre en main, quels sont les outils qui correspondent à la version qui est en cours Nous sommes en V9, et euh, des mécaniques ont été exacerbées, ou des nouvelles mécaniques sont apparues, et là où on a de la chance, nous joueurs Sista, c'est que notre codex il est bourré de tous ces outils-là. C'est à nous, joueurs, d'être capables d'identifier... Comment les emboîter les uns avec les autres pour en sortir le meilleur et malheureusement il y a tellement de choses dans ce codex qu'il arrive à, au moment où on fait le compte des points on est obligé d'enlever des choses donc l'analyse que je ferai de ce codex en introduction c'est simple pour moi c'est un codex qui est complet il est complet parce que dans le codex en mécanique v9 on a les blessures mortelles les blessures mortelles vous allez les retrouver sur les datasheets de personnages on les détaillera plus tard, des stratagèmes, détaillera plus tard, et sur d'autres formes de tricks à travers les hymnes de bataille également. Également, dans ce codex, on, on sait tous que le sœur de bataille s'articule au, autour de ses personnages. Tous nos adversaires ont déjà fait l'erreur de prendre l'assassinat contre le sœur de bataille. Et donc, dans ce codex, on a un outil, c'est le bodyguard, à travers la datasheet sacro-sainte, qui nous permet de limiter la casse ou de voir cette casse à l'endroit et au moment où on le veut. Donc ça, c'est une deuxième chose. Après, on a le feel No Pain, grâce à une data sheet de personnages, l'hospitalière. Et enfin, pourquoi est-ce qu'il est extrêmement complet Parce que tout cet aspect du jeu-là va être renforcé par trois grandes familles. La première famille des ordres, qu'on détaillera après, la famille des rites de bataille et la famille des hymnes de bataille. Tous ces outils font qu'on a toutes les armes pour construire une liste qui peut jouer sur la V9 de façon durable. Ce qui fait que ce codex est un codex extrêmement tricky. Si vous construisez votre liste avec le établi, plan établi, eh ben, vous allez forcément poser euh, des soucis, je pense, à 70% des codex que vous allez affronter et euh, peut-être même plus parce que... Euh, si les joueurs en face de vous font des erreurs, votre codex à vous vous permet de vous engouffrer dans cette brèche et d'aller marquer les points. En plus, ce codex, grâce à ses ordres de bataille, il va pouvoir avoir, euh, il va être dans les deux grandes familles, l'attaque et la défense. L'attaque parce qu'il y a des ordres et des building buildings qui vous permettent d'aller chercher une létalité qui est excellente pour un coup en point qui est mineur, mais également à travers les datasheets et un gameplay développé de manière particulière, vous allez pouvoir jouer de manière extrêmement défensive, voire même jouer tout seul contre votre adversaire. Du coup, dans ce codex, on a énormément d'unités phares. Ces unités, on va vous les développer dès qu'on va aller sur les datasheets. Yes. Ce que je te propose, moi, Tourop, ça serait qu'on commence par les, euh, les ordres mine de Sœurs de bataille. Et euh, dans ces ordres Sœurs de bataille, moi, j'en ai relevé trois avec trois gameplays qui sont différents et qui euh, pourront continuer, à mon sens, à être joués au CA 2022. Eh, eh bien, écoute, je, Donc, te propose moi, le... je te propose qu'on procède dans, dans ce sens-là. Euh, de toute façon, on va reprendre aussi le codex comme il, comme il apparaît à, à, à la lecture. Hein. Donc, dans un premier temps, les aptitudes de détachement, ouais. avec euh, bah, juste la... Le, le... La, la sacralisation des, des, des, des standards, les troupes objectifs sécures, etc. Et puis, le système de décret de passivité qui hiérarchise un petit peu l'utilisation des QG qu'on retrouve maintenant dans tous les codex euh, Et sur ça, on va sortir juste une ligne qui est la plus importante, c'est que tu ne peux avoir qu'une seule chanoinesse par détachement. Euh, voilà, il euh, n'y a pas besoin non plus de spécifier beaucoup plus. On peut rentrer immédiatement dans les ordres militants en rappelant que quand tu choisis ton ordre militant, tu vas avoir un bonus passif pour tes unités qui ont le mot-clé avec l'ordre, tu vas avoir un trait de seigneur de guerre que tu pourras choisir, un stratagème ainsi qu'une relique de l'Ecclésiarchie qui va pouvoir être pris aussi sur tes personnages. Je te laisse donc la parole pour nous parler des ordres militants les plus efficaces actuellement sur la V9. Ben en V9, de toute façon, euh, comme tu l'as justement dit, hein, on parle donc du CA 2022, euh, le nerf, si on peut parler d'un nerf, le nerf il est là il est là, c'est que là où beaucoup de joueurs créent des soupes avec, en mixant deux ordres, ben là maintenant ben c'est terminé, vous jouez un ordre, vous prenez votre, votre ordre et vous découlez de cet ordre-là votre, votre liste. Donc on, on, on va parler des, des deux ordres phares qui ont été beaucoup, beaucoup joués en France, évidemment la rose 200, l'ordre du trading de ressources par excellence et de la létalité au corps à corps, euh, avec euh, notamment dans cet ordre là vous l'avez tous joué ou tous affronté, euh, ces célèbres Repentia qui euh, vous touche, vous tue, et un petit, peu, euh, euh, un petit peu désagréable pour les adversaires. Il y avait même le « tu me touches, tu me tues, mais quand je meurs, je te tue ». Donc euh, pas super super marrant à affronter, mais ça reste un ordre qui euh, sera efficace euh, quand on va vouloir rentrer dans une forme de létalité et qu'on sera dans un jeu euh, de destruction de l'adversaire. C'est donc pour moi, euh, on va assimiler ça à un ordre d'attaque. Euh, dans cet ordre-là, on a effectivement un trait de seigneur de guerre hein, qui permet de faire une advance de ses charges. On a une relique qui euh, s'avère très létale hein, quand on, on, on, on prend la bienfaisance. Hein, euh, donc, euh, force plus 2, paire moins 2, un dommage on augmente notre nombre d'attaques, euh, à cela en plus, l'ordre lui-même vous donne une attaque en plus, vous augmente la PA, donc en fait, ce relique, elle est marquée PA-2, mais elle est fausse, hein, elle est PA, elle, au final, dans les faits, elle devient PA-3, et on sait tous que la PA-3, euh, c'est ce qu'on recherche à avoir, parce qu'on euh, va passer outre tous les bonus, ont les, les, les, les les unités sur lesquelles on tape, et on va aller chercher leurs 4 puces invulnérables, tant et si bien qu'elles en aient une, bien sûr. À côté de ça, on va retrouver euh, le suaire d'argent. Pour moi, ça va être un ordre qui va, avec ce CA 2022 et les tables WTC, peut-être euh, sortir son épingle hein, du jeu parce que euh, c'est un ordre de, de mobilité. Alors, pourquoi de mobilité Pour rappel, hein, euh, que fait cet ordre Chaque fois qu'une unité avec cette conviction effectue un mouvement normal ou une advance à la phase de mouvement, Jusqu'à la fin de votre phase de tir, elle compte comme étant restée immobile. Alors, on sait tous qu'on va chercher à bouger, mais là, on va pouvoir faire le move et l'advance et on tirera à sa capacité de tir native. Ce qui fait que, à travers cela, vous gagnez du mouvement, vous pouvez aller gagner du map control, mais en plus de ça, vous ne perdez pas votre capacité à toucher l'adversaire. Et la deuxième particularité qui va être excellente, c'est que lorsqu'une unité avec cette conviction est choisie pour tirer ou combattre, vous pourrez relancer un jet de touche ou un jet de blessure quand vous résolvez les attaques de cette unité. Je vous laisserai regarder les tables WTC. Sept tables sur 8 vont souffrir de malus à la touche. Si dans votre MSU Sœur de Bataille, vous jouez suaire d'Argent, chacune de vos unités pourra bénéficier alors d'une reroll à la touche ou à la blesse, ce qui statistiquement augmentera votre chance de toucher et de blesser votre adversaire. Et ça vous permet de diminuer cet impact des forêts ou des évents, des évents industriels qui vous mettent le cover dance. Et si vous, vous avez cet avantage-là, il n'est pas dit que votre adversaire l'est. Donc, ça sera tout un jeu de prendre la carte bénéficier du couvert et avoir nous une reroll que lui n'a pas forcément. Et ça en ça, ça ça en fait quelque chose de très intéressant. Donc pour moi cet ordre-là sur le CA 2022 va être un ordre de map control pour pouvoir aller prendre énormément énormément énormément de place sur la table, créer des actions et empêcher l'autre de les faire tout en gardant sa capacité à être l'état et enfin, le troisième ordre, et là, ça sera un biais, je pense, également personnel, ça va être le Valorous Art. Alors, pourquoi le Valorous Art Parce que je pars du principe que si je meurs et que mon action ne se termine pas, alors l'action lancée ne sert à rien. L'ordre Valorous Art diminue la PA de 1 à 0 et la PA de 2 à 1. Donc, vous allez augmenter votre survivabilité. Qui plus est avec des tables WTC où il y a énormément de cover dance et de light cover, vous allez également bénéficier de tout cela. Donc, pour moi, le Varlorus Art va rester l'ordre défensif natif des Sœurs de Bataille parce qu'il aura tout le temps de créer les actions dont il aura besoin pour scorer ses points. Ça ne sera pas forcément un ordre qui cherchera à être létal, mais c'est un ordre qui va chercher à jouer les points, et à en faire plus que l'adversaire pour lui enlever la victoire. Dans cet ordre-là en plus, on trouve une mécanique qui est le Paina 5 contre l'ensemble des blessures mortelles que vous allez recevoir, et donc cet ordre-là bénéficie déjà d'un atout par rapport à, une, à, une, comment dire, à un acte de jeu V9 la V9, comme on l'a dit précédemment, a été un jeu où on va essayer d'aller créer beaucoup de mortels. Et bien là, dans cet ordre-là, nativement, vous avez une réponse avec votre 5+, plus de film no pay. Yes. En plus, dans cet ordre-là, vous allez trouver un stratagème qui, euh, par rapport aux tables sur lesquelles vous allez jouer, va vous permettre d'ignorer les malus à la touche. Et ça, dans les tables actuelles, c'est vraiment un must-have. Voilà pour moi les ordres de batte, de, de, de, de, de, des sœurs qui vont prédominer. Je mettrai un point d'interrogation malgré tout sur le martyr lady. Voilà. Ok. Voilà, C'est assez intéressant parce que quand tu, dans ta façon de présenter euh, de présenter les, les différents ordres, on sent que ouais, tu as... T as, t as, en fait, tu as un ordre où on, on axe sur euh, l'offensive avec, euh, avec euh, les roses de sang, un ordre qui est plutôt axé sur euh, la, la mobilité et le map control euh, et, euh, avec le, le, le sueur d'argent et enfin le cœur valeureux pour toi qui est un ordre plutôt défensif. Donc, trois mécaniques de jeu, on va dire trois game plans qui sont complètement différents et qui vont être structurants dans les choix après des, des data sheets puisque forcément, euh, pour, bah, pour par exemple un ordre de la rose de sang, on va aller chercher des unités hein, qui, qui agressent, les répandir, etc. Alors que je suppose pour un ordre cœur valeureux où tu vas vouloir jouer du défensif euh, maximiser sur la réduction des P, de, de la PA et puis avoir, euh, avoir de, de, du contre sur les blessures mortelles, on va aller chercher euh, des sacro-saintes évidemment. Donc euh, tout, tout ça est intéressant, ça permettra aussi de synergiser tout ça dans, le, euh, dans la fin de ce podcast quand tu nous présenteras d'éventuelles listes euh, qui te paraissent pertinentes, je te propose qu'on passe euh, directement à la suite de, euh, du codex euh, à, en... qui va être le, le, les stratagèmes. Alors, on, on va avoir deux façons d'approche sur les stratagèmes. On va dire les stratagèmes génériques qui peuvent être structurants pour le codex. Euh, qui peuvent être utilisés par n'importe quel euh, ordre et par n'importe quel euh, bulle de liste, on va dire. Et il y aura des stratagèmes qui sont beaucoup plus spécifiques à un type d'unité, et ça, on les abordera quand on parlera de la data sheet en question. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, euh, sur euh, justement la partie stratagème du codex sœurs de bataille bah, Alors, les stratagèmes dans les sœurs de bataille, euh, on a un vrai problème. Il y en a beaucoup. Et justement, en fait, selon ce que vous allez jouer, vous allez en avoir beaucoup à utiliser. Ils vont être souvent situationnels pour certains. Par contre, il y en a vraiment qui vont vous permettre de tricher. Quand je dis tricher, ce n'est pas à la manière péjorative, mais avec certains stratagèmes et avec la mécanique des dés de foi, vous allez pouvoir basculer une attaque qui rate. En attaque qui réussit, mais pas forcément qu'une seule. Vous pouvez en fait faire basculer la game grâce à ça, ou au contraire, il y a des stratagèmes qui, en plus, étant spécifiques à des unités, et vous pouvez en plus leur ajouter sur ces, ces unités-là des stratagèmes génériques, vous allez tellement tenir qu'en fait, l'adversaire va se casser les reins sur vous. Et donc, ces stratagèmes, il y en a énormément. Alors, en générique, en générique, euh, moi, il y en a que j'aime énormément, c'est euh, le moment de grâce, le moment de grâce qui est justement un de ces stratagèmes qui va vous permettre de faire basculer une situation à votre avantage. Ou, euh, en fait, le moment de grâce pour un CP, vous défaussez un euh, ou plusieurs des deux fois et vous allez varier le chiffre du dé que vous avez jeté. Alors, le petit truc qui est marrant, c'est qu'en fait, il n'y a pas marqué « varia la hausse hein. ». C'est-à-dire que s'il vous reste une unité qui est engagée au corps à corps avec euh, une figurine d'une unité, il vous reste une dernière sauvegarde à faire et vous voulez qu'elle meure, et vous réussissez la sauvegarde, malgré le fait d'avoir décidé de rôle son invulnérable à 6, ben, rien ne vous empêche d'utiliser ce stratagème et de défaut s'indé de foi pour la faire mourir. Et C'est en ça où en fait le codex a énormément d'atouts. C'est qu'on arrive presque à un moment donné à, à décider si on vit ou si on meurt. Euh, un deuxième stratagème euh, qui, qui, qui est forcément excellent, c'est le « arborer le sorcier » parce que c'est le stratagème euh, qui va vous permettre euh, d'augmenter vos touches euh, sur les psy -cœurs, et quand vous êtes personnage, euh, d'avoir plus un à la touche et à la blesse avec votre personnage sur un psy-coeur, tant si bien que désarmer avec euh, du pouvoir psy dans le, dans, dans le jeu aujourd'hui, il ben, y en a quand même légion hein et donc, c'est quelque chose qui peut à un moment également donner un, un vrai avantage au sort de bataille. Euh, un autre qui, qui, qui est excellent, c'est quand votre personnage meurt, votre adversaire a fait l'erreur de prendre l'assassinat, ben en fait, vous relevez votre personnage pour 2 CP si vous avez gardé dans votre poule de deux fois ce qui va bien. Et en fait, son assassinat, ben, il ne le fait pas. Et puis derrière, derrière c'est vous qui allez... Euh, lui montrer que euh, ce n'est pas comme ça qu'on tue un, un personnage sort de bataille et que le piège, c'était justement ce que vous voulez qu'il vienne à cet endroit-là parce que vous, vous saviez qu'il allait mourir. Vous avez prévu qu'il meure, Vous aviez les CP et les détails pour le relever. Et vous avez créé la NAS autour de ce que vous voulez qu'il envoie et, et vous allez être létal là où vous voulez. Des stratagèmes, il y en a énormément. Euh, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, quand on abordera les datasheets, c'est relever par datasheet les stratagèmes qui s'y rattachent. C'est OK pour toi, ça tourne Oui, ça me va très, très bien. Euh, donc, euh, bah, quand on suit encore le, le déroulé du codex, hein, on, on, on arrive dans la partie bénédiction des fidèles. Ça, c'est pareil, c'est une partie, une partie qui est maintenant standardisée dans quasiment tous les codex hein, euh, qui va permettre pour un coup en point euh, bah, de, de upgrade euh, une figurine, une unité. Euh, donc, euh, je, te laisse, je te laisse nous, nous, parler, de, nous parler de ces bonus-là. Alors, la bénédiction des fidèles, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est euh, de manière certaine auto-include dans une liste. Vous allez prendre votre canonesse ou votre palatine. Les deux datasheets sont éligibles à recevoir une bénédiction des fidèles. Et dans ces bénédictions fidèles, quand vous allez les prendre, sont associés des coups en points qui vont forcément monter le coût de votre datasheet. Dans les euh, six bénédictions, il bon, y en a trois qui attirent mon attention. Évidemment, euh, la parole de l'Empereur, c'est celle qui permet au début de la phase de combat de choisir une unité ennemie à 3 pouces de votre figurine et de mettre un fight last. Encore une fois, on est dans une mécanique apportée par la V9 et le connexeur de bataille a l'outil pour l'obtenir. Et en plus de ça, l'aptitude miraculeuse qui lui est associée, c'est que... Au début de votre phase de commandement, vous allez déclencher cette aptitude miraculeuse. Pour rappel, hein, vous défaussez un dé deux fois. Un 1 un, crée une aptitude miraculeuse à 1 pouce en, autour de votre figurine. De 2 à 5, c'est 3 pouces. Et un dé deux fois à 6, c'est 6 pouces. Et cette aptitude, c'est que euh, euh, tout ce qui va être ordre au corps à corps, quand ça frappera sur une unité ennemie qui, euh, qui est dans cette range, ben, ça ignorera les sauvegardes invulnérables. Et là, ben, ça pique. Ça pique quand vous amenez euh, des sacro qui peuvent avoir de la paix à moins trois. Ben, quand vous enlevez l'invue à, à la personne qui est en face, ben, ça, lui, ça lui fait forcément des pertes. Donc, euh, attention, hein, cette, cette canonesse ou cette palatine qui aura cette, cette aptitude, donc la parole de l'empereur, elle va être warning et celle-là, il faudra la protéger. Et comme on l'a dit précédemment, on a toutes les armes pour protéger euh, ce genre de personnage-là. La deuxième qui, euh, qui attire mon attention, c'est coût exultant. Ajoutez un aux caractéristiques de force et de dégâts de toutes les armes de mêlée dont cette figurine est équipée. C'est-à-dire que votre euh, palatine ou votre canonesse, ben, elle se retrouve ni plus ni moins, pour euh, combien ça coûte ça Ça coûte euh, 25 points, elle va se retrouver ni plus ni moins avec une lame bénie au final. Hein. Et sans avoir besoin d'aller euh, chercher une relique ou quoi, bon, vous vous retrouvez avec une super épée énergétique. Et à côté de ça, l'aptitude miraculeuse, c'est tant qu'unité, ordre, base ou personnage est à portée de miracle de cette figurine, à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité, sur un jet de blessure non modifié de 6, l'attaque inflige une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Et bam, encore une fois, un outil pour aller chercher un outil V9, qui est la génération de blessures mortelles. Pour rappel, hein, si vous avez une canonesse, vous rerollez les as à la touche. Si vous avez une palatine, vous rerollez les as à la blesse. Et là, on parle bien de 6 à la blesse. Donc, si vous posez ça sur une palatine, bah, comme vous allez, quand vous allez faire votre jet de blessure, il y aura forcément des 6, il y aura forcément des as. Avec la reroll des as, vous allez potentiellement générer des blessures mortelles supplémentaires. Et encore, je ne parle pas de la full reroll de Morvenval qui, qui permet à une unité de... De 10 figurines qui vont représenter comme les sacro-saintes euh, entre 21 ou 31 attaques selon l'ordre dans laquelle elles font partie, d'aller générer un, un volume de blessures mortelles qui est loin d'être très très drôle pour l'adversaire. Et après, il y en a un euh, que j'aime bien, c'est la grâce de l'empereur. Alors j'ai essayé de le tester récemment, j'avoue ne pas avoir réussi à le mettre en place. C'est. Euh, c'est une bénédiction des fidèles qui, euh, qui m'a interpellé suite à l'arrivée euh, du, euh, du tyrannide avec son, son, son, son codex à 7 euros. Hein. Mais euh, il, il m'a interpellé, parce que, surtout pour l'aptitude miraculeuse, parce que cette aptitude dit que quand une unité ordre, base ou personnage ami est à portée du miracle de cette figurine, alors à chaque attaque contre cette unité, l'adversaire ne peut ni relancer le jeu de touche, ni relancer le jet de blessure, ni relancer le jet de dégâts. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de mettre, parce que ce n'est pas les unités entièrement, c'est les unités à porter, vous pouvez décider de créer une bulle autour de, du personnage qui reste bénédiction. Et quand on arrive à un moment clé de la partie où vous êtes en train de détaler de, de, votre gain plan et que vous ne voulez souffrir de, que, que de très peu de pertes, en déclenchant cette aptitude-là, vous allez couper toute forme de reroll à votre adversaire. Euh, toute forme de reroll à l'adversaire sur 3 4, voire 5 unités, quand on a su se placer correctement, je trouve que c'est extrêmement fort. Euh, surtout, on en revient encore une fois sur des tables euh, WTC, où on a 7 tables sur 8 avec un malus à la touche. On peut vite, juste avec ça, diminuer la, la létalité de l'adversaire. Voilà les trois bénédictions des fidèles qui ont attiré mon attention. Ok. Euh, après, la, la bénédiction des fidèles, euh, on, on arrive sur la partie traits de seigneur de guerre. Euh, donc, on a aussi des traits de seigneur de guerre qui sont attitrés sur les, les, les ordres militants. Euh, là, on va parler des, des six traits de seigneur de guerre euh, lambda, vanille, que tout le monde peut prendre. Euh, toi, est-ce qu'il y en a qui te semblent indispensables ou est-ce que tu as tes petits favoris dans cette sélection Alors euh, de toute façon, euh, la plupart des joueurs jouent avec Morvenval. Donc euh, Morvenval a la rage vertueuse qui lui permet euh, de relancer le jet de touche et le jet de blessure à la chaque attaque de mêlée. Euh, C'est extrêmement fort. Euh, vous avez un seigneur de guerre type Morvenval qui envoie euh, des gros pruneaux euh, à paire moins 3, euh, 3 flats, ou qui peut même euh, taper en, en, en balayage. Et pour un peu, elle a les six qui explosent et vous roulez tout. Bah, C'est vraiment excellent. Il euh, y en a un qui, à mon sens, risque profondément de revenir avec ce CA 2022. Euh, C'est euh, le croyance immuable. Alors, je m'explique, hein. on est en 2022, on va avoir besoin de réaliser pas mal d'actions, d'avoir une vraie présence, objectif sécure sur table. Et on peut très bien imaginer ce seigneur de guerre qui colle 20 de bataille et qui, grâce à ce trait, dit que vos 20 de bataille, elles sont une 3 plus native hein, d'armure, mais elles tombent à un bouclier de la foi à 5 plus invulnérables ça fait quand même 20 points de vie à tomber en 3+, 5+, certes c'est de l'endurance 3 mais on verra que plus tard, cette endurance 3 si on est économe en CP on pourra aller chercher une transhumaine et ce trait de seigneur de guerre là, il y a des chances qu'il refasse son apparition le troisième trait de seigneur de guerre que moi je sélectionnerais c'est le fanal de la foi parce que combiné à d'autres outils dans le codex et notamment combiné à certains personnages plus un secondaire du codex, il vous permet de dire à votre adversaire que vous allez jouer tout seul et que vous allez faire vos points de secondaire sans lui. Alors, que dit dissotterait Au début de votre phase de commandement, si ce seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous gagnez un des miracles, un des miracles en plus de ceux que vous gagnez. Ce dé de miracle ne peut servir que votre seigneur de guerre pour accomplir un acte de foi ou utiliser une aptitude miraculeuse. Et s'il est utilisé au début de votre prochaine phase de coin, s'il n'est pas utilisé, pardon, il est défaussé. Par contre, ce dé miracle peut servir à accomplir un acte de foi, même si une autre unité de votre armée a déjà accompli un acte de foi à cette phase. Ce qui veut dire que le porteur de ce trait de Seigneur de guerre vous permettra de faire deux actes de foi dans la même phase de jeu, Combiner ça au secondaire Sista, ça devient excellent. Voilà pour moi les traits de seigneur de guerre qu'on verra le plus. Je soulignerai quand même le trait de seigneur de guerre du Valorous Arts, qui permet d'avoir un vrai tank dans votre armée, en votre canonesse. Voilà pour les traits de seigneur de guerre. Ok. Euh, ensuite, euh, on arrive sur la catégorie hymne de bataille et ensuite euh, les reliques. Donc, l'hymne de bataille, c'est ce qui pourrait s'apparenter aux litanies chez les Space Marines. Euh, donc, euh, bah, on va avoir des personnages, certains types de personnages avec, euh, avec les bons mots-clés qui vont avoir accès à ces, à ces bonus-là, dont ils, euh, ils pourront prier. Euh, le Saint-Empereur, pour diffuser la bonne parole au sein des rangs des Sœurs de bataille et un petit peu galvaniser toutes ses troupes au combat. Euh, l'hymne de bataille, pareil, est-ce que c'est est -ce est, est, est un outil indispensable pour jouer Sœur de bataille euh, et, et, et si ça ne l'est pas, quand même, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette ressource-là du Codex Alors, l'hymne de bataille, il est extrêmement structurant. Si vous êtes... Euh, à un moment de votre partie où vous avez une nécessité d'être offensif, vous allez aller chercher le plus une attaque. Mais dans le building list, vous allez pouvoir en sélectionner plusieurs sur le même prêtre. Pour ça, vous allez avoir des outils ou un prêtre qui connaît deux hymnes ou un prêtre qui peut, même s'il n'en connaît qu'un, il pourra en chanter deux au travers d'une relique qu'il prendra. Moi, j'en sélectionne quatre. Sur 7, alors je dis 7 parce qu'il y a l'hymne contre tous les prêtres, qui est natif, qui a le plus une attaque. Et j'en sélectionnerai 3 de plus, notamment le, re le, le refrain de Pieter ardente. Si cette hymne réussit, choisissez une unité ennemie à 12 pouces et visible de la figurine prêtre. L'unité choisie subit des trois blessures mortelles. Si elle a le keyword KO, elle prend 3 BM. Alors je m'explique pourquoi moi celui-là, est toujours dans mes listes. Si à un moment donné, je veux gagner un dé deux fois, je n'hésite pas à ne pas chanter alors à la phase de commandement avec mon prêtre pour que dès qu'on arrivera à la phase de mouvement, voire même à la phase de magie, déclencher le stratagème qui me permet à n'importe quelle autre phase pour un CP, à une figurine prêtre de chanter un hymne s'il n'a pas chanté précédemment, et en plus de ça, cet hymne ne passera pas automatiquement et non pas sur du 3+, l'idée c'est que si dans vos rangs, il reste une figurine ennemie qui a entre 1 et 2, voire 3 points de vie, 3 ça commence être tricky, s'il n'a pas le mot-clé euh, KO, ben, en fait, vous gardez votre prêtre, vous bougez votre prêtre, vous claquez un CP, vous chantez, comme vous chantez, ça passe de manière automatique, vous lui mettez les BM dans sa mouille, pour un peu, vous achevez cette figurine qui était selée, et Pan, qu'est-ce qui se passe Vous gagnez un des miracles. C'est fantastique, c'est gratuit, c'est dans mes prix. Ça, j'adore. C'est vraiment euh, c -c -c le refrain de piété ardente, pour moi, il est, vraiment, euh, il, il, il est vraiment indispensable. Et après, euh, jusqu'à maintenant, le deuxième qui pour moi était indispensable, c'est le cœur de vigueur spirituel qui vous permettait en fait, de rendre insensible à la magie, une unité. Ça, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on est dans une mé mécanique de, bl de blessures mortelles. Euh, les blessures mortelles séquencent à la phase de psy. Quand vous prenez une armée TS qui commence à vous envoyer euh, je ne sais combien de blessures mortelles euh, ou, euh, ou un, un GK, voire même euh, d'autres euh, armées qui ont des sources de psy qui peuvent être euh, assez impactantes pour vous, ben, en fait, vous prenez votre unité vous la mettez insensible à la magie, vous la mettez en choix de l'adversaire comme étant l'unité la plus proche et vous coupez toute sa phase de smite et donc en fait ça crée de la survivabilité dans votre armée. Le dernier rythme que je, je sélectionne et qui va être en rapport avec mes propos précédents sur le dernier trait de Seigneur de guerre, c'est la litanie de foi pérenne qui donc comme toute litanie est chantée sur un 3+, sauf si vous la chantez hors phase de commandement pour un CP, et là, vous choisissez une unité base ou personnage Sororita et vous augmentez de 1 son la, la, la sauvegarde invulnérable du bouclier de la foi. Je reprends mon pack de 20 dans la range de mon seigneur de bataille qui met plus 1. Mon prêtre lui met également plus 1 à cette unité. Je me retrouve avec 20 soeurs sous 3+, plus, 4+, plus invulnérables. Là, on commence à discuter pour le contrôle map sur le centre map ou sur un flanc que je veux pas perdre avec une unité que je ne veux pas voir disparaître. Voilà pour moi les quatre hymnes qui vont beaucoup tourner par rapport euh, ou à la survivabilité ou les pièges que peuvent aller créer les sorts de bataille. Ça veut dire, euh, bah forcément, si tu as quatre hymnes, ça veut dire aussi la, la multiplicité des, euh, des entrées qui vont pouvoir chanter. Euh, toi, qu'est-ce que tu préconises justement pour euh, avoir… Euh... Cette, une structure suffisante autour des hymnes de bataille, combien de personnages tu rentres et lesquels justement dans, dans ce cadre-là Alors, moi, ce que je préconise, c'est euh, encore une fois, hein, on l'a dit au début, codex, beaucoup de boîtes à outils, beaucoup de tiroirs, j'en ouvrirai qu'un, moi, c'est la dogmata pour sa data sheet, ce qu'elle représente, la relique que je peux lui mettre et euh, les hymnes qu'elle pourra prendre et chanter, plus tout ce qu'elle va amener à côté. Moi, je préconise minimum une dogmata. Après, euh, après je pense qu'une dogmata est suffisante. Je pense qu'une okay. dogmata, c'est vraiment le couteau suisse euh, prêtre euh, et, et sera très structurante dans le, dans le, reste, euh, dans le reste de l'armée de parce qu'en plus, ça reste un personnage euh, sister. Donc, si, si, si vous l'avez mal protégé ou qu'il y a une faille dans votre système et qu'il vient à mourir, bah, vous pouvez la relever. Hein. Un prêtre, ce n'est pas la même mayonnaise. Celle-là, vous en avez besoin et en plus, vous pouvez la relever. Donc, euh, c'est cadeau. Hein. Pour moi, elle est auto dans hein, la Dogmata. Ok. Bah, justement, tu parlais de la relique que tu collais à la Dogmata. Bah, on va rentrer dans la partie relique du codex. Euh, encore une fois, bah, c'est un petit peu comme, comme toujours dans les codex Games Workshop. Il y, a, il, y a, il y a deux pages de reliques. Il y en a la moitié qui ne sont euh, pas très intéressantes. Il y en a une partie qui, a, qui est un peu coolos Et il y en a souvent deux trois qu'on retrouve systématiquement dans toutes les listes. Euh, toi, de ton côté, au niveau des reliques, qu'est-ce que tu as relevé d'indispensable sur le codex Sœur de bataille Pour moi, il y a cinq reliques hein, qui vont vraiment sortir du lot. Euh, je suis partisan de squeezer les reliques euh, relatifs aux ordres. Euh, alors, on l'a dit tout à l'heure, on peut gagner des, des miracles. Un des miracles supplémentaires avec un trait de seigneur de guerre. Ben, Ces des miracles, ils sont euh, très structurants pour, pour jouer et donc euh, leur valeur... Euh, va avoir une forme d'importance, même si on verra plus tard que euh, le but, ça va être, euh, avec nos des miracles de, euh, de fausser le jeu, mais fausser la vision de l'adversaire, parce que nous, on sait qu'on peut tricher. Il y en a une qui, pour moi, est vraiment, vraiment bien, c'est la litanie de la foi. C'est pour une figurine à or uniquement, une fois par an de bataille, si le porteur de la relique est sur le champ de bataille, vous gagnez un, quand vous gagnez un démiracle, vous pouvez relancer ce dé. Bah, en fait, on sort de bataille, on va chercher quoi On va chercher un As en D. Le 2 et le 3, on s'en moque un petit peu. Et 4, 5, 6, ça commence à être intéressant. Donc, vous lancez votre dé, vous faites un 2, 1, 3. Cette relique, hop, une fois par an, je relance et je vais chercher ce qui m'intéresse si possible. Euh, la deuxième relique qui va être très intéressante et qui va souvent être associée au personnage de l'Hospitalière, c'est le Livre de saint lucius parce qu'il permet d'augmenter les auras de 3, et de l'hospitalière, son film no pain, qu'elle donne à 6, est à 3 pouces, donc du coup, vous étendez une bulle autour de votre hospitalière à 6 pouces. Donc, le livre de Saint Lucius, en combiné de l'hospitalière, me semble une relique excellente. Après, euh, le personnage canonesse, qui prendra le surplus de fer de Sainte istaëla cette relique est juste incroyable. Je vais développer, je vais m'expliquer. Alors déjà, figurine Soritas uniquement, ok Donc déjà, vous prenez votre canonesse, elle a 5 points de vie. La relique, elle dit que vous allez passer à 6 points de vie. Et elle dit quoi d'autre À chaque attaque contre le porteur, tout jet de blessure non modifié de 1 ou 3 échoue, quelles que soient les aptitudes de l'arme ou de la figurine qui effectue l'attaque. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une canonesse qui a une onde du 3, mais en fait, elle est sous permatranshumaine. humaine. Donc déjà, ça ne fait pas trop trop marrer. Et en plus de ça, le porteur a une caractéristique de, score de sauvegarde de 2+. Bah, quand vous rajoutez la 4+, un vu vue de votre canon vous avez une 2+, 4+, perma humaine, 6 points de vie. Et là, on bascule sur le trait de seigneur de guerre, Valorous Art. Je vous laisserai le lire et vous comprendrez vous-même le combo de la canotank qui est complètement increvable. Ah non, tu Ensuite... obligé, tu obligé, de nous, tu obligé, on est obligé de faire la transition avec ce trait de Tu l'as trop dit pour qu'on passe à ah, côté. Ouais, Alors, attends, je vais aller immédiatement sur le trait de Seigneur de guerre. Donc, chaque fois que Allez, Seigneur de guerre amusé. accomplit un euh, cœur valeureux, tu m'as dit hein ah ouais, Donc, heureux, euh, euh, chaque fois que ce seigneur de guerre accomplit un acte de foi, il récupère un PV. Donc, tu fais du re à chaque acte de foi. Et euh, chaque fois que ce seigneur de guerre est censé perdre un PV, et bien sur un 5, ce n'est pas perdu. Donc, fill no pain à 5. Donc, en gros, on a, on a une, une méga chanoinesse qui regagne des PV, qui a une save à 2, une invue à 4, qui a 6 PV, une physio, une perma physio, j'aime beaucoup ton expression. Et en plus, un fill no pain à 5, ouais, c'est un, un véritable tank. Ah, ah, et tu rajoutes, ne pas oublier, elle ignore la p à 1 et elle diminue oui. la point à moins 2. Oui, en plus. Et elle peut revenir à la vie. Ouais. Et elle est combinée avec les mots de l'Empereur. Elle met un fight last et elle ignore les <rire> c Ouais, Effectivement, c'est un personnage qui, est, qui, qui, devient, qui devient vraiment, vraiment imbutable. Là. Et en fait, c'est un personnage qui vaut 100 points. Ouais. C <rire> Après, il faut la il il faut, faut la mettre la en perspective lui. aussi avec son utilité. Là, quand on, quand on crée un personnage tank comme ça qui vient consommer des ressources, trait de seigneur de guerre, reliques, etc., euh, c'est parce que derrière, euh, tu t'en sers un comme, un, comme un gros totem dans ton armée et qu'elle a, elle a un intérêt majeur. Parce que concrètement, la, la, la canonesse, c'est pas une figurine qui a vocation à, à balayer des unités sur le champ de bataille ou à, ou à être envoyé au missile, etc. C'est vraiment un totem Garnier. qui est là pour, pour te filer des buffs. Et, euh, et tu t'assures une durabilité de ces buffs par euh, tous les leviers que tu viens de citer. Quoi. On, on verra après. On va juste finir sur cette canotank. Hein. Tu imagines cette canotank. Maintenant, tu lui mets de par sa data l'immunité à la magie. Tu peux lui rajouter ça. Tu peux la mettre immune magie de base dans sa data sheet. Donc, en fait, tu as un personnage qui va être devant, qui va, tanker, euh, qui va tanker père et mère, qui va être immunisé à la magie. Tu peux relever. C'est le piège absolu. C'est le piège absolu. Est, euh, elle est juste immonde, cette te gondesse. Hein, euh, elle est infâme, mais toi, en tant que joueur de sorte de bataille, elle te sert. Elle te sert énormément. Parce qu'elle va te permettre, en fait, euh, elle te consomme des ressources à la construction, mais de fait, elle consommera forcément des ressources à ton adversaire pendant le match. Ce qui libère d'autant plus tes autres forces à côté. Et c'est là où elle devient excellente. Ok, euh, on était donc euh, sur les reliques Est-ce voilà. que, que tu as d'autres choses Deux dernières reliques qui sont cool On parlait du prêtre tout à l'heure ben Justement on a, on a le sceau euh, Ecclesiasticus Ils aiment bien les noms euh, en us hein. euh, Figurine de prêtre uniquement Le porteur connaît un hymne additionnel Des hymnes de bataille Et en plus de ça, à votre phase de commandement Le porteur peut entonner un hymne additionnel Qui connaît et qui n'a pas déjà été entonné par une autre figurine. Et donc là, on en revient à notre dogmata qui pourra chanter donc, un hymne supplémentaire en plus de sa datasheet, ce qui fait qu'on va aller chercher les outils en fonction du, de, de l'orientation offensive, prise de map ou défensive qu'on voudra donner à notre armée. Et la dernière, c'est la bénédiction de Sébastien Thor. Alors pourquoi cette relique-là Parce que cette relique dit figurine adapta uniquement, avant de déterminer quels sont les rites actifs pour votre armée, vous choisissez deux rites, et jusqu'à la fin de bataille, ces rites sacrés sont actifs pour l'unité du porteur à la place de ceux qui sont actifs pour le reste de l'armée. Ce qui veut dire que vous allez, grâce à cette relique, pouvoir prendre une de vos unités et lui donner un rôle pivot qui n'est pas forcément le rôle central de votre armée. Je m'explique vous avez besoin que dans votre armée d'avoir une unité qui sera plus mobile, bah, de base, vous mettez cette relique sur cette unité-là, et de base, vous savez qu'au début de la bataille, vous allez dire à votre adversaire, cette unité-là, elle ne connaîtra pas je, je, je, les, les six explosifs, mais elle va connaître les six explosifs, et plus un à l'advance, plus un à la charge. Donc du coup, vous allez... Alors certes, plus un, ce pas grand-chose. Mais plus un, ça va vite devenir important quand on va vouloir faire du map Control ou quand on va avoir besoin de se déplacer ou charger sur une longue distance. Et comme on sait qu'on a des dés de, de miracle, un plus 1 à la charge, sur le, le bord de des miracles, c'est juste avoir deux dés qui font 8, ce qui est loin d'être déconnant. Voilà pour moi les, les reliques qui vont être importantes et structurantes dans le jeu. Ok, euh, ce qui nous amène à, à nous rapprocher très fortement des, des datasheets, même si tu as déjà quand même parlé de pas mal d'entrées, euh, on commence à voir un petit peu où tu veux nous amener sur ce codex-là. Euh, les, règle, les règles Chapter approuvent, donc les secondaires, euh, les secondaires de codex. Euh, on, on, on en parle quand même un petit peu, même si je suppose qu'on reviendra quand oui. on parlera des listes, mais c'est intéressant de voir euh, sur les quatre que nous propose le codex, quels sont, les, quels sont ceux qu'on va retrouver systématiquement dans les listes, enfin euh, dans, dans le jeu de bataille. Alors, là, on rentre dans, dans, ces, dans, dans ces quatre secondaires-là. Il y en a un qui tout de suite ne peut qu'attirer l'attention. C'est celui qui dit, "Bah vas-y, pousse-t'aider, moi je joue tout seul. C'est euh, la démonstration de foi, donc pas de pitié, pas de répit. Euh, Qu'est-ce qu'il dit à, chaque, euh, à la fin de chaque tour, si deux actes de foi ont été accomplis à ce tour par des unités sororitas de votre armée, vous marquez un point de victoire si c'est votre tour. Deux actes. Hein. Pour rappel, hein, je gagne un dé et j'ai mon, mon trait de seigneur des guerres qui m'en fait gagner un. Donc, déjà, là, je sais que je marque des points, c'est cadeau. Et par contre, deux points, si c'est le, le. Et deux points de victoire, c'est le tour adverse. Donc, si je suis patient et que j'attends que mon adversaire me fasse un tir, je fais une save, il me fait faire un test de morale ou une save en face de corps à corps, j'ai déjà fait deux actes deux fois je mets deux points. À côté de ça, si j'en fais trois, eh ben, en fait, je vais augmenter de 1 mon score, c'est-à-dire que si je fais trois actes de fois à mon tour, je fais deux points, si je fais trois actes de fois au tour de l'adversaire, je vais faire trois points. Et c'est là où en fait, tu t'aperçois que juste en se laissant dérouler tes actes de fois et en ayant pris ce secondaire-là, tu vas faire tes 12 points parce que ce secondaire-là est capé à 12. Mais tu sais déjà dans ton score de jeu que tu feras ces 12 points. Alors celui-là, forcément, il est vraiment exceptionnel. Surtout quand vous êtes dans une notion de jeu défensif, parce qu'effectivement, bah, vous êtes sûr de le capé à 80%, sauf si vous avez fait à un moment des grosses boulettes qui ont amené à la perte de ressources essentielles pour la réalisation, ce qui serait fort dommage. Mais vous savez que vous allez marquer vos points de secondaire avec celui-là. Et après, il y en a un autre que j'aime bien et qui va éviter de prendre les bannières, surtout face à des armées qui ont une très forte capacité de projection sur l'adversaire. Quand vous prenez les bannières et que vous n'avez pas le tour 1, hein, si votre adversaire a une forte capacité à se projeter à son t il n'hésitera pas à envoyer des ressources rapides et low cost sur vos objectifs pour vous empêcher à votre tour de monter des banners. Ce qui fait que quand vous jouez contre ce type d'adversaire-là, vous prenez le sol sacré. Pourquoi bah, Je vais vous le dire. Une unité euh, sororitas ou prêtre, bien dit ou prêtre, de votre armée peut commencer à accomplir cette action à votre phase de mouvement si elle est à portée d'un pion objectif que votre armée n'a pas encore consacré. L'unité ne peut pas accomplir cette action s'il y a une unité ennemie aérodyme exclu, normal. Mais qu'est-ce qui se passe Si l'action est achevée, le pion objectif est consacré pour votre armée et jusqu'à la fin de la bataille, il gagne le trait de terrain exaltant. Donc vous avez un petit bonus au, au commandement, ce n'est pas déconnant. Mais surtout... Surtout, surtout, c'est que ce pion, s'il est dans votre zone de déploiement, vous marquez un point. Bon, un point, c'est mieux que rien. Mais s'il est à l'extérieur de votre zone de déploiement, vous marquez quatre points cash. C'est-à-dire que quand on prend des déploiements en homme de guerre, où souvent vous avez un objectif dans votre zone de déploiement et vous avez deux objectifs qui sont à une portée de, de pas de votre zone de déploiement, vous savez qu'en faisant sur trois tours, les trois actions sur les, ce point-là, vous allez rentrer 9 points minimum. Et que si à un moment donné, vous avez un flanc où vous enfoncez le clou et vous avez les ressources, vous allez pouvoir consacrer l'objectif sur le territoire de votre adversaire et vous monterez directement à 13. Il me paraît quand même moins évident à faire cet objectif-là dans la mesure où il, il, est quand même, euh, il est quand même conditionné au, au scénario, évidemment. Euh, ah oui! De, déjà. Et puis, il est aussi conditionné à l'armée adverse parce que bah faire des actions sur les objectifs qui sont dans le no man's land à partir du OT1 bah, c'est difficile, hein, sauf, euh, sauf pour certaines unités, euh, sinon ça reste assez, assez, assez peu évident et on sait qu'à partir du T2, T3 euh, il va y avoir une vraie bataille sur le no man's land pour le contrôle des primaires donc euh, ouais, l'armée adverse va, va forcément jouer sur le, le choix de ce secondaire là, je comprends bien le, euh, le, le, la, la proposition qui est, euh, les bannières c'est une solution quant à des conditions de jeu qui sont réunies, là Ici on a le sol sacré qui sont d'autres conditions. Moi, je, ça. Je, moi ce que je vois aussi c'est quand même la notion de faire des actions. Euh, J'ai pas l'impression que le codex Sista regorge de ressources pour faire des actions et faire quelque chose en plus. Et euh... On en revient à la data sheet de la, de la Dogmata. Ouais, et, et, et du coup, euh, quand on voit les nouveaux primaires et les nouveaux, euh, et les nouveaux secondaires, il y a quand même une grosse, grosse appétence à devoir faire des actions pour mettre des points, donc à se substituer de la létalité au tir ou au corps à corps d'une unité pour qu'elle qu engrange des points. Et, euh, et donc, forcément, ça, ça rajoute encore une couche d'actions à faire. Euh, parmi le panel d'actions qu'on devra potentiellement faire sur le scénario. Donc pour moi, je, le, le premier, je comprends bien que sur un de défensif, en fait, tu stacks tes points comme un, comme un, comme un joueur d'Archangel, en fait. Tu joues tout seul ça. et, euh, et, et l'opération clandestine est peut-être… Le sol sacré est peut-être un petit peu plus tricky à amener. Euh, il, il faudra évidemment euh, évaluer en amont le, le, les, les forces et les faiblesses de ton adversaire et aussi du scénario. Pour, pour pouvoir le mettre en place. Je te propose qu'on passe euh, sur les, les quelques… Avant d'aborder les datasheets, on a évidemment les, les quelques bonus importants que nous propose le codex euh, sœur de bataille. Euh, donc Forcément, il y a le bouclier de la foi euh, qui dit que toutes oh oui. tes unités ont une invulnérable à 6. Tu as rappelé euh, par quel levier aussi on pouvait augmenter euh, ce bouclier de la foi euh, via quelques personnages euh, on, on se rappelle aussi qu'à la phase psychique adverse, n'importe quelle de tes unités peut tenter d'abjurer le Psyker. Et à chaque fois que tu fais un test pour abjurer le sorcier, tu jettes un D6. Donc pas, non pas de D6, mais un D6. Et si tu fais un 6, eh bah, tu annules le Psyker adverse. Alors on verra que bah, forcément, tu as, une, euh, as une, euh, un rite qui va te permettre de passer ça sur du 5+. Donc forcément, tu as, as une vraie réponse. T'as une vraie, vraie réponse euh, face aux listes euh, psy. Là oui. où d'autres armées qui euh, n'ont pas de psy, donc la majeure partie des armées qui n'ont pas accès à des domaines psy ou etc., ont peu d'armes. Je pense par exemple au Nécron. Euh, t'as as peu d'armes pour répondre au psy euh, ouais. les custodes maintenant ont peu d'armes pour répondre au psy hormis les soeurs du silence etc toi t'as une réponse face au psy qui est assez déroutante si tu joues contre du GK, du Thousand Sons ou même contre du tyrannide hein, qui peut reposer des, des, des listes assez, assez importantes sur la phase psychique etc donc ça c'est vraiment intéressant en, en, Alors, en term... euh, sur le psy as aussi le stratagème pour euh, deny euh, après, avoir tout, après toute tentative de deny t'as le stratagème qui prend un CP sur un 4 plus, bah, tu expliques au mec que son sort il passe pas. Donc, quand tu rajoutes tout ça, ça fait beaucoup de réponses aux au joueurs psychiques. Ouais. Ouais. Après, tu as forcément l'aptitude zélote qu'on connaît sur les répentiens hein, qui va te filer une, une full reroll des touches quand tu, quand tu charges ou tu es chargé ou tu fais une intervention héroïque. Euh, donc, ça c'est cool. Et après, on va avoir euh, la mécanique d'acte de foi euh, que tu vas choisir en, en début de partie. Donc, tu vas avoir euh, ce, cette adaptabilité face à ton adversaire. Ça c'est cool. Et tu vas avoir si 6 rites euh, différents euh, que tu vas pouvoir choisir pour donner encore un bonus euh, passif à ton armée. Donc euh, là, bah, là y a, y a, je trouve qu'il y a, y, a, y a quelque chose de super intéressant à avoir d'un du, point de vue d'un joueur compétiteur qui, qui affronte différents types de listes, qui affronte la méta. Euh, comment tu réorientes cette, euh, ce rite alors, je vais répondre à ta question, je vais juste faire un rebond de 10 secondes en arrière. Par rapport à l'attitude zélote, euh, il faut quand même savoir également qu'il y a un stratagème qui, passe, qui permet de passer euh, des unités zélotes. C'est pour ça que le codex Sista, quand je dis qu'on a énormément d'outils, c'est que, punaise, on en a tellement que tu en viens presque en jeu, à en oublier certains. Donc juste par rapport aux zélotes, effectivement, les répentiers le sont de base, on verra que des personnages, des personnages le sont de base aussi, mais en plus de ça, vous pouvez rendre une unité zélote via un stratagème. Oh, ok, ça c'est juste la parenthèse. Pour les rites sacrés, voilà, euh, moi, mon point de vue, ce n'est pas compliqué. Si je sais que je vais avoir euh, une nécessité de projection, je vais aller chercher le plus un advance, plus un charge. Ça, c'est euh, une certitude. Donc, ça va être le, le, le rite numéro un, hein, main de l'empereur. Par contre, si je sais que je vais me faire agresser au corps à corps, je et que c'est lui qui va venir à moi, ça va découler un certain game plan de ma part, et à ce moment-là, ça c'est mon, ga mon gameplay à moi hein, que je développe hein, en termes de joueur sista défensif, je prendrai la passion, parce qu'en fait, j'essaierai de diminuer sa létalité euh, quand il aura attaqué euh, mes unités par la possibilité de me rajouter des touches via la passion. Maintenant, euh, la plupart des joueurs jouent la passion, notamment alliés à l'ordre Bloody Rose, pour aller chercher un volume d'attaque tellement énorme que l'impact des unités Bloody Rose fait qu'en fait, il n'y a pas de réplique sur le Bloody Rose. Et après, euh, effectivement, tu l'as dit, et ce à juste titre, on a un troisième rite qui devient extraordinaire. Euh, C'est quand vous avez des listes en face de vous qui reposent leur gameplay sur le psychique, eh bien, vous allez euh, avoir un une possibilité sur votre bouclier de la foi de deny sur un 5 et non pas sur un 6. Pour rappel, toute votre armée le fait. Toute votre armée pourra deny. Alors oui, vous ne pouvez faire qu'une seule tentative de deny par pouvoir créer. Mais en fait, quand vous jouez Sista et que vous avez un deny sur du 5, que, vous, que toute votre armée peut le faire, euh, ça demande par exemple aux joueurs euh, TS de consommer des points de cabale pour être sûr et certain que entre votre Dinaya 5, votre immunité magie et votre stratagème de dinaia 4+, s'il veut absolument que son sort passe, il va être dans l'obligation d'aller consommer des points. Et ça fait encore une fois que là, on s'aperçoit que dans ce codex, euh, on a des outils pour tout. On peut avoir un outil pour avoir énormément de létalité, la passion, cette passion peut être également vue d'un autre point de vue, d'une manière défensive, savoir que quand on va être impacté, on va avoir des morts. Donc le fait de prendre la passion augmentera de facto notre volume d'attaque, de réponse. Et après, on peut avoir euh, ce rite de bataille, de, de prise de, de map control avec le plus un advance, plus un charge. C'est les trois que je joue euh, essentiellement. Ok, sans transition, euh, je te propose… Alors là, on a fait le tour de toutes les ressources complémentaires que propose le codex. On va rentrer dans le, dans le cœur de, de, de, de cette review, c'est-à-dire les data datasheets. Euh, il est bon de rappeler donc, que le, le, le codex Sœur de Bataille, Adeptas Sororita d'ailleurs, je dis Sœur de Bataille depuis le début, mais ça fait un moment que ça s'appelle plus Sœur de Bataille, le codex Adeptas Sororita a subi donc un nerf en termes de coûts en points. Euh, on, a, on a eu quelques changements. Donc, oh, vous avez eu sur Creative Wargame… Euh, une, un top player podcast qui vous rappelle les coûts de changement en points. Donc, on ne va pas revenir dessus, repréciser qui coûte quoi, etc. Je vous invite à, à retourner sur ce premier podcast pour, si jamais vous voulez plus de précisions. Euh, en tout état de cause, on a quand même un petit up en points qui va changer euh, potentiellement de, entre 100 et 100 points certaines listes, voire plus pour d'autres. Mais je pense qu'on est aux, à ces alentours-là. On, euh, on est sur une augmentation entre 50 et 100 points pour les listes compétitives. Euh, et, et je te propose qu'on aborde les data sheets qui semblent indispensables pour faire tourner le codex euh, et on va commencer par la première data sheet que nous propose le codex et que tout le monde joue d'ailleurs, c'est Morvenval ah oui, maman Morvenval ben maman Morvenval, déjà la figurine est fantastique <rire> c'est à peindre, à monter, à jouer sur un champ de bataille elle est carrément charismatique, elle a la gueule, elle fait envie c'est une fille que j'adore et en plus de ça, bah, ouais, elle est super balèze, hein, la copine. Hein. Elle envoie des, des patates de forain, euh, voire de vendeuses de gaufres, c'est assez impressionnant. Et en plus de ça, bah, elle fait bénéficier à ses petites copines de, de toutes sortes de bœufs. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, il euh, y a eu des augmentations en coût en points. Un hein, plus 15 pour Morvenval, bah, moi je paye, Je paye direct, hein, 15 points, je les payé parce que je ne me vois pas l'enlever d'une liste. Parce que tout ce qu'elle apporte... Justifie ce point-là. Euh, alors, un, un petit re retour très rapide. Hein. On va surtout retrouver son trait de seigneur de guerre, comme on l'a précisé avant. Hein. La full roll touche blesse c'est assez dingue. Et en plus de ça, ce full ri touche blesse on va pouvoir la donner à quelqu'un. Sauf que la full touche blesse qu'on va donner à une unité, et elle peut se le donner à elle-même, c'est non seulement au tir, mais au cac. Donc, quand vous commencez à donner une full reroll touche blesse à des rétributeurs, euh, votre adversaire en face, ça fait tout sauf le faire rigoler. Ça peut être une full reroll touche-blesse sur des éphérines qui, euh, je pense, reviendront dans certains building lists en plus. Euh, voilà, ce full reroll touche-blesse est, est juste complètement dingue. Quand vous prenez ce data sheet, en plus vous avez un personnage totem qui, diminue les, qui divise les dégâts par deux arrondis au supérieur et qui a un film de pain à 4 plus contre les BM. Et paf, on retourne dans, dans notre magasin d'outillage et voilà à nouveau une boîte à outils. Euh, donc, il euh, suffit de lire la, la datasheet de Morvanval et vous comprenez pourquoi elle vaut ce prix-là et vous comprenez pourquoi elle est dans toutes les listes. C'est euh, sans aucune discussion. Après, on va arriver euh, sur la canonesse. Alors, la canonesse, euh, je vais la mettre de pair avec la palatine. Comme ça, on ne va pas passer trop de temps sur ces deux personnages-là. Vous lisez les datasheets, euh, vous les associez aux reliques, vous les associez aux traits de seigneurs de guerre, vous les associez aux bénédictions qu'elles peuvent recevoir. Et euh, encore une fois, vous êtes dans votre rayon de bricolage, vous tirez les boîtes à outils, vous sélectionnez ce que vous avez besoin par rapport au gain de plan et à la typologie de liste que vous allez vouloir jouer ou à l'adversaire que vous allez affronter, si, euh, si vous le voulez. Et euh, vous allez pouvoir aller chercher des outils qui, seront, euh, des outils qui permettront de synergiser euh, un ensemble d'armées. En troisième personnage qui est évidemment beaucoup joué, on va trouver euh, la sainte, hein, Sainte Célestine. Sainte Célestine qui, avec les mécaniques V9, euh, est exceptionnelle, qui peut revenir à la vie quand elle est morte sur de l'as, qui, euh, euh, qui revient à la vie sur surtout sort de l'as. Euh, vous la voyez dans, dans, dans 99% des listes. Euh, vous pouvez faire le petit train, la chuchou, pour aller prendre un objet grâce euh, au, à la mécanique de bodyguard. Imaginez en plus si votre prêtre l'immunise à la magie. Ça devient complètement débile. Voilà, vous avez Sainte-Célestine qui fait le petit train depuis chez vous, vous ne pouvez pas lui tirer dessus, vous ne pouvez pas caster dessus. La seule solution qui vous reste en tant qu'adversaire, c'est de la charger. Et en fait, charger Sainte-Célestine, c'est tout sauf marrant, hein, parce que vous avez quand même une chance non nulle avec les, les actes de foi et les stratagèmes pour tricher les dés et les rerolls génériques de vous casser les dents dessus. Et en plus, si vous avez la chance de la tuer, sur un 2, 3, 4, 5, 6, ça revient à la vie. Il n'y a vraiment rien de drôle. La puce, en plus, ça fait des interventions héroïques à 6. Donc, en fait, dans la mécanique de jeu globale, ça, ça, on couvre... On, on, et elle met des BM sur 2-6, en plus, à la, à la touche. On, on couvre toutes les mécaniques V9. Donc, euh, effectivement, c'est un personnage totem qui, qui est exceptionnel. Après, on va aller euh, sur le triomphe de Sainte-Catherine. Alors, c'est une figurine qu'on a très, très peu vue depuis ce début V9. Et euh, je sais que nous... Euh, dans la team cuir moustache, c'est un personnage qu'on a, qu a commencé à discuter avec un joueur qui s'appelle Bombay, qui est un joueur du Sud, et qui m'a qui mis une lumière sur ce personnage en me disant Oh, Zig, regarde, elle ne serait pas déconnante. Et en fait, quand vous la reprenez dans la mécanique V9, ben elle a un moins 1 pour être touchée. Alors, je vous passe la data sheet et hein, tout ce qu'elle fait, le pourquoi du comment, hein, il suffit de lire on ne va pas passer une demi-heure à détailler chaque, chaque data sheet. Mais en fait, dans, dans le game plan, vous avez un personnage qui dit que toutes vos sœurs en bulle sont immunes morale. Donc déjà, on s'économise des pertes au moral. Vous avez un personnage qui a moins un pour être touché. C'est un personnage qui a 18 points de vie, qui au regard des règles est considéré comme un meilleur neuf. Elle est bodyguardable, elle a infanterie, elle traverse les murs. Et surtout, elle vous fait gagner un dé miracle au début de votre tour. C'est-à-dire que vous avez le dé miracles du rang, le dé miracles de votre tour, vous avez pris le bon trait de seigneur de guerre, vous avez un troisième dé miracle. C'est-à-dire que dans le même round, vous avez trois démiracles, Paf, on en revient à la catégorie des secondaires et on comprend mieux pourquoi on a parlé de ce secondaire 6 Et à côté de ça, surtout, elle a une capacité qui vous permet de tricher un dé et de prendre un dé, une fois par round, pour une unité sur Oritas, euh, base ou euh, personnage qui a 6 pouces d'elle et dire, bah, tu vois ce dé, bah, c'est un 6. Donc quand sur votre board de dé, vous avez le mauvais 2, vous avez Rirol et qui a fait un mauvais 2, et qui vous emmerde, et, et que vous avez un petit 5 ou un petit 6, et que vous avez pris le rite de bataille plus un à la charge, en fait, un 2 et un 6, pour une unité qui a 6 pouces de Sainte-Catherine, c'est une charge à 12. Et là, tout de suite, c'est un trix que votre adversaire ne peut pas lire, parce qu'il n'est pas lisible sur votre board de dé deux fois, et votre projection, elle est là. Et ça, c'est extrêmement fort. Euh, ça peut être vu aussi d'une autre manière, au lieu d'avoir une manière de déplacement et de prise de mode, ça peut être très bien vu d'une manière létale. Une unité rétributor fait une blessure, non sauvegardée par votre adversaire. Vous êtes à portée courte, vous avez un 2 plus des 6. Sur votre board, vous avez un 2-2 des deux fois, vous n'avez pas envie de faire 4 dégâts. Ben, vous dites, ben, grâce à Sainte catherine mon unité de rétributor, elle a à 6 pouces. Ce 2, je le transforme en 6, plus 2, ça fait 8 points V dans Tamoui. Ça... Pour moi, ce personnage-là, dans la nécessité d'avoir beaucoup d'obsèques, euh, risque fortement de revenir sur cette saison V9. Parce qu'il est extrêmement tricky, il est pénible à tuer, elle est éligible au film No Pain de l'hospitalière, de euh, ça va vite être compliqué de la tomber. Voilà. Je me suis attardé sur Sainte-Catherine parce que personnage très peu vu jusqu'à maintenant qui a de fortes chances de faire sa réapparition. Ok, ok, intéressant, et intéressant. Dernier personnage que je vais développer et ouais. pas des moindres parce qu'elle regroupe toutes les mécaniques V9, très peu jouées, et Frayl Stern est qui gagne. Alors pourquoi Pas compliqué. On est sur un total de 11 points de vie. Je vous laisse lire la data sheet, on va juste relever les points qui sont extrêmement positifs. Euh, sans expliquer euh, tout, hein, euh, mais euh, déjà l'unité elle est zélote, tu parlais tout à l'heure. Donc tu as une unité qui, quand elle charge, est chargée ou fait une inter-héroïque, elle a un full reroll des touches. Ce qui est exceptionnel, puisqu'on est quand même sur une base de, euh, de 9 attaques hein, combinées, voire plus si on décide de passer en balayage avec Iganil. Euh, et Freil Stern ignore les sauvegardes invulnérables. Elle est quand même force 6, p moins 3 2 flat. Ça commence à piquer. Et Freil Stern à la phase de tir. Elle fait comme un smite, mais à la phase de tir. Et son super smite, si on peut l'appeler ça un smite, ça n'en est pas un, bien sûr. Il proc sur du. Vous euh, jetez 2D, pardon. Sur 5, 6, 7, 8, 9, vous faites des 3 BM. Par contre, sur 10, 11, 12, vous allez coller des 6 BM à 18 pouces. Donc, on a le zélote. On a de l'ignorant vue. Elle a un fight first. Elle crée des blessures mortelles. Elle peut être mise en frappe en profondeur. On a quand même un personnage totem qui, pour 120 points, fait franchement le café sur un flanc du champ de bataille. Donc voilà, moi je pense que dans un trick-type de liste, il va être important d'avoir trois flancs développés, voire deux minimum. Et vous avez suffisamment de clés dans ce codex-là pour créer vos trois flancs différents avec les personnages totem qui vous intéressent et surtout à l'endroit où ça vous intéresse, de créer une forme de létalité ou d'interdiction de jeu à l'adversaire. Voilà okay. pour moi sujet, Ok. Alors, les troupes, ça va pas prendre diplôme puisque tu as un codex non. où tu n'as qu'une seule troupe, c'est l'escouade de sœurs de bataille. Euh, évidemment, tout le monde l'a vu jouer parce que bah déjà, quand on veut rentrer un détachement, que ce soit patrouille ou bataillon, on est obligé de les prendre. On n'a que ça. Et, euh, et puis, tu en as parlé aussi de justement de cette mécanique de jeu qui consistait à jouer des, des blobs de, de vainqueurs de bataille, euh, de leur passer les personnages qui les buffaient pour leur faire passer une 4 plus 1 vue, de leur cumuler un certain nombre de buffs, euh, de buffs défensifs euh, pour avoir bah, une unité, troupe, objectif sécure qui a du répondant, qui a, qui a un petit peu de tir, qui peut aussi un petit peu closer, qui fait pas mal de choses. Euh, maintenant, moi, je, ma, ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce slot de troupe est, pas, est quand même plus intéressant euh, juste en mode MSU et en choix d'unité de, euh, de, de, qui, est, qui est bon pour faire des bonnes pour faire des actions euh, à, à quelques endroits de la carte, plutôt qu'en véritable ossature de liste en se disant je vais jouer trois gros packs de vin, je vais jouer 60 sœurs imbutables et je serai content d'être heureux. Alors, pour moi, de base, tu l'as dit, euh, on a les, les escouades de sœurs. Les squats de sœurs, on les a tous joués en 3x5, c'est low cost, c'est du Lidl, ça vaut 55 points, c'est cool. Par contre, quand on va vouloir avoir un gros blob, il va y avoir plusieurs intérêts. C'est déjà que les boeufs qu'on va pouvoir cumuler, on va pouvoir les cumuler pour être efficace sur un seul blob de vinceur. Donc en cumuler deux, c'est des ressources dépensées pour perdre forcément le blob qui ne sera pas sous les effets de boeuf. Donc je ne pense pas que ce soit un bon compromis. Par contre, là où il va prendre son intérêt, le pack de 20 c'est qu'on verra plus tard, certaines unités phares ont pris en point. Et ces unités phares étaient des unités qui avaient la possibilité de s'armer de, de, de Bolter Storm. Et dans le bloc de Vinceur, on va pouvoir rentrer ces quatre Bolter Storm qui vont les rendre éligibles à un stratagème très intéressant pour aller créer de la blessure mortelle, encore une fois une mécanique V9. Néanmoins, beaucoup moins vu. Pas dans le codex, il existe une deuxième unité de troupes de, de, de d'Adeptas Auroritas, qui sont les noviciae, qui sont sortis dans le jeu Kill Team. Et pour les avoir testées sur table, c'est des sœurs qui... Euh, alors, j'avoue ne pas avoir regardé s'il y avait un nouveau coup en point, mais elles étaient données à 75 points les 10 sœurs. Elles avaient néanmoins une save à 4 ⁇ sauf la supérieure de l'escouade qui est sous une 3 ⁇ Elles ont accès à tout ce qui est du codex, sauf que ces sœurs-là elles sont hyper intéressantes en termes de 10 points de vie obsèques projetables pour aller voler de l'objectif. Ces sœurs-là, on ne les a pas encore vues, euh, je pense, parce qu'elles ne sont pas sorties euh, probablement à la vente euh, en dehors des boîtes kitim. Team. Moi, je ne cache pas que je viens d'en faire l'acquisition d'une trentaine parce que je les ai essayées. Et en termes de deny d'objectifs, elles ont franchement joué leur rôle pour 75 points. Et, Et... je ne dis pas qu'on ne les verra pas dans le futur, probablement. Mais il faut connaître leur existence. Ok, ok, cool. Il euh, faut, faut la connaître, l'existence. Yes. Et c'est une entrée qui existe, voilà. mais pas dans le codex, parce qu'elle est arrivée après le codex. Ça marche. Euh, après, ben, on va arriver sur les, les choix d'élite. Il, il y en a un certain nombre, que ouais, ce soit entre les, les escouades ou même les personnages. Euh, je te laisse, laisse nous faire un point sur, euh, sur l'élite de l'Adepta Sororita. Ok. Alors, les élites, je vais m'attarder euh, que sur un certain nombre, je ne vais pas tous les passer. Euh, les élites, je vais aller directement, moi, ce qui, euh, qui me semble vraiment, vraiment, vraiment intéressant, c'est bah, les Célestes Sacrosaintes. Clairement. Elles ont pris en point, mais pareil, je paie. Il n'y a pas de problème, c'est justifié. C'est mon mécanique, ma mécanique V9, c'est mon petit tiroir, c'est mon bodyguard, je suis en 2+, plus, 4+, plus. Euh, génial, fantastique, tous les tricks qui en découlent, les petits trains pour aller prendre les objectifs, les, tu vois mon personnage, tu ne les tireras pas dessus, euh, c'est un moyen euh, qui reste euh, peu cher pour aller chercher de la force 6, ça perd moins 3, éligible à hein, l'ensemble des stratagèmes, pour mémoire, on a dit tout à l'heure qu'il existe un stratagème zélote, elles, elles y sont éligibles, au stratagème zélote, quand tu rajoutes ça à un stratagème de désengage-charge, parce que tu as un prêtre à porter, elles sont extrêmement couteau suisse. Vraiment, vraiment couteau suisse. Euh, indispensable pour bodyguarder euh, l'ossature de tes personnages. Euh, pour moi, c'est une unité qui ne peut pas ne pas être incluse dans une liste. Ce n'est pas possible de ne pas la jouer. Elle a trop d'impact sur table. Que ce soit en termes de délétalité, quel que soit l'ordre dans lequel on joue, ou en termes défensifs, c'est vraiment une obligation d'en avoir dans les listes. Ensuite, on va rentrer à l'hospitalière. L'hospitalière, pourquoi moi, elle m'intéresse ben Parce que quand vous avez une hospitalière, vous restez sur un FNP à 6. Quand vous claquez le mauvais 6 sur une blessure que vous n'avez pas sauvegardée, ben vous n'êtes pas mort. Euh, son faible coût en, en point est forcément rentabilisé. À partir du moment où vous avez euh, 60 soeurs, dans votre liste, ça fait donc minimum de 10 filles no pain réussi si on fait des stats abrutis, purs et durs. Et quand vous réussissez 10 filles no pain sur des sœurs qui coûtent en moyenne 10 à 16 points, vous relevez forcément dans la partie plus que le coût qu'elle vous a coûté pour l'introduction de ce personnage dans la liste. En plus de ça, on allie à ce, ce personnage-là le stratagème qui permet de soigner les personnages de d3 points de vie alors ça c'est pas le stratagème c'est sa data sheet excusez moi donc déjà c'est cadeau hein. vos personnages qui de base sont déjà super relou à buter bon en plus vous leur remettez d3 points les gratos hein, c'est gratuit c'est dans nos prix mais surtout il y a un stratagème pour un cp vous relevez d3 figurines base vous avez perdu 5 saintes dans votre pack de 10 vous faites votre mouvement vous amenez votre hospitalière a porté d'utilisation de ce stratagème, vous payez votre CP, vous relevez minimum déjà 16 points. Si ça veut rire, vous relevez d'un seul coup 48 points. Sauf que ces 48 points, quand vous les relevez, c'est en cohésion d'unité et à 2 pouces. Donc quand vous relevez votre figurine à 2 pouces d'une autre, plus la valeur de son socle, vous venez de gagner 3 pouces sur la table. C'est énorme, c'est fantastique au moins, ce personnage-là est également un must-have dans les listes sort de bataille pour ce qu'il représente. Ensuite, on va arriver sur la dogmata. On en a déjà beaucoup parlé. Je vais m'attarder sur la fiche, notamment à cause du CA22 et sur quelque chose qui est très important, la détermination inflexible. À votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité ordre ou bas à 6 de cette figurine. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, si l'unité choisie a l'aptitude obsèque, elle, elle gagne cela. Sauf que si elle avait déjà, elle, gagne pour, elle compte pour une figurine sup. Donc en fait, vos vinceurs, c'est 40. Donc euh, papa Tyrannide qui arrive avec euh, ses, euh, son, son monstre à 18 euh, points de vie obsèque. Bah là, d'un coup, il l'est plus quoi. C'est surtout qu'il y a des tricks qui vous permettent, comme c'est au début de votre phase de co, de passer super OP des unités qui sont sur des, jeux, des objectifs qui étaient disputés par votre adversaire. Et s'il n'avez pas l'obsèque et que vous êtes à portée nécessaire, vous rendez votre unité en début de phase de co super obsèque. Du coup, quand vous calculez vos points de victoire pour le contrôle des objectifs à la fin de la phase de co, il y a une chance non nulle que vous voliez des objectifs comme cela pour le scoring. Donc extrêmement intéressant. Et après, on a la tâche sacrée. Et la tâche sacrée, ça dit que tant qu'unité ordre base ami qui accomplit une action à 6 pouces de cette figurine peut tirer sans faire échouer l'action. C'est-à-dire que votre pack de X data sheets peut être sur un objectif ou peut faire une action, comme on l'a vu dans certains scénarios, monter une bombe, désamorcer une bombe ou autre chose. Et il peut quand même garder sa source de létalité puisqu'il a apporté portée de ce figurine-là. Cette figurine... Elle était déjà très présente, notamment dans les mécaniques Bloody Rose qui consistait à, à rendre super OP le pack de, de Sista qu'on projetait, que ce soit de la Repentia ou de la ZEF, là, ça confirme sa prépondérance sur les champs de bataille et la nécessité d'en avoir une. Eu. Après, euh, bon, l'exo armé par Angouan, je ne pas m'attarder dessus. Euh, je mettrai trois points de suspension. En attente de voir euh, l'armée de Renon qui est censée arriver en Bloody Rose. Et après, on arrive au Repentia et à la assez supérieure. Ce sont, si vous jouez des Repentia, euh, évidemment, la supérieure est un mastave parce que ça ne change pas la mécanique qui était déjà existante, qui est de projeter un pack de, de Repentia qui va pouvoir advance ses charges sur 3D6. On sécurise sa charge. Euh, comme dit précédemment, il suffit que vous ayez passé ce pack super OP avec votre Dominion, avec votre Dogmata. Euh, vous lui avez casté dessus un hein, plus une attaque vous avez la passion, bon, ben, vous l'avez ce que vous touchez, vous prenez l'objectif et vous êtes super OP jusqu'au début de votre prochaine phase de co, Ça peut vous servir, euh, avec tous ces tricks, à les deny des objectifs de l'adversaire. Et du coup, euh, outre la létalité que vous allez poser sur le champ de bataille, euh, diminuer à 800 scoring, ce qui en fait une source ex excellente et très intéressante. On avait pour aussi habitude de voir des assassins du culte de la mort ou des croisés, qui étaient là en, en, vraiment en pur aminsu pour aller... Euh, pour aller faire des objectifs secondaires. Mais comme vous avez sans doute écouté le podcast sur les objectifs secondaires, bah en fait, du coup, ces unités-là, par deux, bah ça va être beaucoup plus compliqué d'un coup. Donc, si vous continuez à jouer ces filles unités dans l'optique où vous les jouez précédemment, bah, il va falloir de facto augmenter leur nombre. Donc, c'est des points et des ressources que vous ne mettrez pas ailleurs dans votre building list. Je passe sur les arcoflagellants. Et je le donne la parole à Touroom pour les attaques rapides. Yes, euh, les, euh, les, les slots d'élite, c'est vrai que tu en as pas mal dans le codex. Et effectivement, euh, on se retrouve en, en conclusion de dire qu'il y a certaines entrées qui étaient utilisées dans, dans des cadres de jeux particuliers qui ne feront plus le taf. Et euh, c'est ouais, comme ça, c'est le CA 2022, on, ça, perd, ça, nous, ça nous oblige à relire nos, nos codex. Et, euh, et des fois, c'est sympa. Euh, ouais. Ensuite, on arrive donc sur la, la, fin de, la fin des datas, donc que ce soit les attaques rapides, et tu pas un milliard d'entrées, et les soutiens. Euh, bah je, te laisse faire, je te laisse faire un petit peu le, le, le tour de, de, de, de ces entrées-là, et de, de ce qui te paraît, comme d'habitude, les mustaves du codex Sœur de Bataille. Ça marche. Donc du coup, en attaque rapide, pour moi, les, les deux entrées qui seront les plus pertinentes sur les choix qu'on a, c'est évidemment les dominions. Alors les dominions, certes, elles ont monté en point, mais pareil, je paie je paie au moins un pack, parce que ce pack est tellement tricky, euh, permet tellement de prendre de projections dans le jeu, en donnant euh, le, le, le move d'avant-game au véhicule dans lequel ils sont, euh, combiner cela à 5 Repentia, 5 euh, sacro 5 euh, Sœurs Super-OP, voire 5 euh, rétributeurs c'est un must-have. Néanmoins, en plus, si on projette ça sur le nouveau scénario il y a des scénarios qui sont arrivés et qui nous disent que si on veut gagner notre point de commandement, euh, à notre phase de commandement, et eh bien, il faut qu'on contrôle déjà un objectif à l'extérieur de notre zone de déploiement. La clé, elle est là. Je prends ma boîte à outils encore une fois, hop, je prends cet outil-là et je sais que dans mon building list, je mets ça parce que ça me permettra d'aller chercher mon point de commandement tour 1 et de pas souffrir d'un jeu à moins un point de commandement. En plus, quand vous, vous mettez avec leur bolter leur storm et le stratagème des, des blessures mortelles qui est associé, Bien sûr qu'il en faut. Minimum une unité. Deux, je ne sais pas. Deux, je ne sais pas. Ça commence à faire cher avec l'augmentation de coûts en points sur les diverses datasheets qui étaient joués. Mais je pense que un restera vraiment une nécessité. Les séraphines, alors les séraphines, pourquoi pas Pourquoi pas pour les nouveaux secondaires euh, C'est une unité qui va coûter de mémoire 70 points 20, euh, sans, sans option d'équipement pour aller chercher euh, des, des, des, des rods. Pourquoi pas pourquoi pas utiliser ça, euh, surtout, euh, et je, je rebondis en même temps sur les stratagèmes qu'on a dit qu'on évoquerait, hein, en même temps sur les unités, surtout avec le stratagème qui dit que bah, vous pouvez repartir dans les airs et revenir à la phase d'après. On peut très bien imaginer une, un joueur sista qui va prendre euh, les rodes et qui va euh, à des son, euh, -son 2 frapper avec ses Séraphines dans un endroit assez sécur assez de la map, euh, dans un cas où il n'est pas pour faire les rods et tour d'après, redécoller et revenir encore une fois le, le tour suivant pour finir et aller chercher les 12 points. C'est un combo à, à 70 points, 1 CP. Il peut être risqué si l'adversaire a une interception ou si l'adversaire map, mais c'est une option de jeu qu'on qu peut se garder sous le coude. Et après, on arrive aux éphérines. Alors les éphérines, euh, gros dilemme gros dilemme parce que euh, je me permets juste une petite précision sur ce que tu viens de dire tu parles des rods c'est les retrieve octarius data donc les relever les, les relever les données d'octarius euh, ça a changé maintenant ça s'appelle euh, les nakmoon data alors je sais pas comment tu vas le dire le RND, euh, mais, euh, mais ça méritait ouais. ça méritait d'être précisé c'est pas faux bah, on peut dire les scramblers sinon hein, c'est plus simple <rire> Euh, sinon voilà on arrive sur les effets les, les F alors les F c'est une unité que j'ai énormément joué sur le codex V8 que j'ai abandonné sur le codex V9 et, euh, et à, mon grand, à mon grand désespoir parce que c'est une unité que je trouve excellente hein. et il euh, y a de fortes chances également qu'on en voit dans les listes hein, parce que euh, parce que c'est des unités qui euh, qui fait extrêmement mal qui combiné à certains personnages et d'autres traits de seigneur de, de guerre, peut vraiment devenir à la fois tanky et létal. Donc je m'interroge énormément sur cette unité. et Ce qui est en plus intéressant dans un jeu de, de map control ou de mapping, c'est que euh, pour cinq petits points, tu permets à toutes les unités qui sont euh, du même ordre à côté de toi euh, de la figurine qui a le, le penon de de les charges. C'est quelque chose qui n'est franchement pas déconnant. Alors certes, c'est un peu cher en points, je ne dis pas qu'elles se rentabilisent à chaque game, mais je dirais qu'elles ouvrent des options de jeu. Donc, euh, j'ai des points d'interrogation là-dessus, c'est une unité que j'aime énormément malgré tout. Je demande à voir ce qu'elles pourront faire en fait et quel sera l'impact dans les nouveaux scénarios avec ce genre d'unité. Je n'ai pas d'avis arrêté. Par contre, sur les soutiens, euh, j'ai euh, un avis qui est clairement arrêté. C'est les rétributors. C'est pareil. Une armée de sistas en rétributors, ça n'a plus la même saveur. Plus du tout. Et euh, les rétributors, évidemment, en Melta, avec un chérubin. Un seul, parce qu'en WTC, de toute façon, vous ne pouvez qu'en activer un par tour. Et puis, euh, normalement, les rétributeurs, une fois qu'elles sont sorties, elles tirent et tuent elles meurent. Euh, donc, euh, je suis pas Plutôt Partisan de les activer qu'avec un chérubin parce que tu peux en utiliser qu'un. Quand mettre deux, c'est un pari qui peut s'avérer payant à la fois mais risqué d'un autre côté. C'est cinq points que tu peux perdre bêtement et 5 points sur 2000, ben, ça reste 5 points, ça reste euh, important, euh, notamment quand on a mangé des coups en points euh, à la hausse. Et évidemment, euh, ce que moi il me plaît de faire, c'est d'avoir des chaussons pour ses rétributeurs euh, et euh, si tu prends des, des dominions, évidemment, tu, tu fais la combinaison des deux parce que tu as une chance non nulle en fait, de te retrouver presque à portée courte dès le T1, euh, quand, euh, quand ton, ton transport n'a pas été détruit. Après, tu peux même combiner ça avec un débarquement d'urgence pour aller gratter des pas si ton adversaire n'a pas prévu le coup et, euh, et te retrouver sur des portées euh, vite portées courtes qui font très très mal. Et Je les combinerai euh, avec un, un stratagème qui, qui est peu vu aussi avec le stratagème là du Valorous Art, qui en fait euh, dit simplement que euh, tu ignores tous les malus à la touche. Donc tu te retrouves avec des rétributeurs qui déboulent, qui, s'il y a des forêts, elles s'en foutent, des avions industrielles elles s'en foutent, tu mets un moins un, elles s'en foutent, tu as un avion, elles s'en foutent. Elles te touchent à 3 pour un CP. Bon, ben, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Et après, euh, on a d'autres entrées. Euh les machines de pénitence et les mortificatrices, alors pour moi elles vont souffrir de leur keyword qui, qui fait qu'elles euh, ne passent pas à travers les décors, donc euh, tu mets longtemps à arriver sur le champ de bataille là où euh, tu feras ton impact et il y a quand même plus de chances que tu sois détruit avant que tu aies pu poser tes attaques à voir avec les nouvelles maps WTC euh, si elles souffrent énormément euh, de ces, euh, des, des, des couloirs de tir qui, euh, qui existent ou pas j'avoue ne pas les avoir trop traînées. Et la dernière sur laquelle je m'attarderai, c'est l'exorciste. Alors pour plusieurs raisons, c'est déjà que la figurine est simplement fantastique. C'est une figurine qui est pleine de charisme. Euh, euh, sur un champ de bataille, c'est super joli. On a le petit stratagème et c'est d'ailleurs la seule source de, de, de tir que vous trouverez sans ligne de vue dans le codex. Il est cher, il est de mémoire de CP. Euh, pour des tirs qui sont aléatoires, parce que vous claquez votre stratagème avant de connaître le nombre de tirs que vous allez réaliser. Ça peut être à, à la fois un pari risqué, mais un pari gagnant. Il a baissé en points, mais est-ce que cette baisse en points fait de lui euh, une entrée indispensable Si c'est moi qui réponds à la question, je dirais non. Maintenant, euh, il y a autant d'idées qu'il y a de joueurs Sista, et euh, vraiment à tout un chacun d'aller répondre à cette question. Euh, les autres entrées... Euh, le rhino, on va en parler vite fait, forcément, C'est le, il y a deux chaussons, il y a le rhino ou il y a l'Imulator en transport assigné, c'est les deux chaussons. Ils ont beau avoir baissé le prix de l'Imulator, tu as un chausson pour six figurines, je n'y vois pas l'intérêt, je préfère un chausson à 10 qui va, qui va me permettre d'aller apporter des menaces ou de l'objectif sécure d'une manière plus pérenne sur le champ de bataille. Et surtout le rhino aussi, euh, je vais vous donner un petit trix qui n'est pas forcément connu de, de, de, de tous les joueurs peut-être, qui ne l'ont peut-être pas vu. Il s'agit d'un trix qui est associé à un stratagème. Et je vais rebondir ce que tu disais tout à l'heure, Tourop, nous avons beaucoup d'armes contre le psy. Et donc, vous allez juste à votre passe stratagème et vous allez regarder le stratagème Coq trois fois béni. Quand vous allez sur le stratagème Coq trois fois béni, en deux secondes, le temps d'y aller. Que dit ce stratagème Utilisez ce stratagème au début de la phase psychique adverse. Choisissez une figurine consacrée de votre armée, le rhinolé. Jusqu'à la fin de la phase, la figurine gagne coq trois fois béni. Tant qu'une unité psycheur ennemie est à 12 pouces de la figurine, à chaque test psychique effectué pour cette unité qui échoue, l'unité psycheur subit les périls du voir. Il m'est arrivé plusieurs fois en game de vider mon rhino et de le balancer dans les lignes d'un Samson sounds sounds Sense en lui disant « Gère-le, mais par contre, pousse-toi de là, parce que si tu rates tes pouvoirs psy, bah tes psy ils vont auto-se manger les périls du warp, quelle que soit ta valeur de dé. » C'est con, c'est gadget, mais quand ça fait des blagues, ça fait plaisir. Voilà en ce qui concerne les datasheets. Ouais, c'est très cool l'utilisation comme ça de, de, petits, de petits tricks intéressants qui souvent, très souvent surprennent l'adversaire parce que c'est des utilisations de, de, de spécificités qui sont très conditionnelles et euh, bah, quand un joueur maîtrise son codex d'un de, de, de, de, bout à l'autre, tu, tu connais toutes les armes euh, et tous les petits coups fourrés que tu peux faire à l'adversaire, donc euh, c'est donc très cool. Euh, on, a, on a fait le tour du coup de la totalité du codex, il euh, y a des entrées hein, où, où, sur lesquelles tu as fait l'impasse mais euh, on, on va pas s'étayer dessus, c'est parce qu'elles bah, elle répondent pas aux critères de jeu que nous propose pour l'instant la version, donc euh, voilà pour ça. Et je te propose bah, qu'on finisse un petit peu ce, ce podcast avec euh, la partie proposition de liste, euh, c'est-à-dire bah, nous faire un petit point sur toi ce que tu, euh, ce que tu proposerais en termes de liste aux joueurs euh, sœurs de bataille. Euh, pour, pour, crafter, euh, pour crafter une, une armée à, à 2000 points Alors moi, de toute façon, en tant que joueur de bataille, j'ai toujours été un joueur défensif. Je me, depuis le début de la V9, j'ai acté mon, mon jeu défensif pour me poser euh, en, au sein d'une équipe comme euh, essentiellement une deuxième ou une troisième def, voire, euh, voire un couteau suisse contre les armées euh, psychiques. Euh, partant de ce postulat-là, euh, j'avais une liste que j'ai euh, actualisée avec euh, le nouveau coup en point. Donc voilà ce que je propose. Je propose de jouer du Valorous Art pour tous les éléments qu'on a apportés euh, lors de ce podcast. Et évidemment, en état majeur suprême, ben, on retrouve Maman Morvenval. Après, je joue un bataillon Dans ce bataillon Valorous on va chercher la canonesse avec le bâton de négation, un pistolet inferno le trait de seigneur de guerre du Valorous Art, la relique de la sainte Istaela et la bénédiction, les paroles de l'empereur. On parlait de la canotanque, je l'ai jouée, je continue de la jouer, parce qu'elle est capable de faire beaucoup de choses, et au-delà de ce qu'elle va apporter, je la joue surtout pour ce qu'elle interdit de faire. À côté de ça, je jouais frais externes et qui gagnait Pourquoi parce que c'est une unité impactante, où je veux, quand je veux, qui peut à tout moment, quand tu la mets en frappe en profondeur, renforcer un flanc qui est en train de s'effondrer, et à elle toute seule peut causer de vrais dégâts et nécessite réellement une vraie gestion de cette unité. Parce que j'ai oublié de le dire aussi, malgré toutes les armes qu'elle a, on lui rajoute quand même un moins un à la touche et un moins un à la blesse. Ce qui devient complètement insane. À côté de ça… Tout à l'heure, on a parlé des autres personnages. Je fais l'impasse de la Sainte Célestine et je me tourne vers le triomphe de Sainte Catherine pour tous les bœufs, pour la non-lecture possible de mon panel de dés de fois par mon adversaire pour me laisser à moi le choix de décider où et quand. C'est pour ça que je réintroduis le triomphe de Sainte Catherine. En choix de troupe, je reste sur le choix de troupe de MSU avec 3 fois 5 sœurs de bataille, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à train une Noviciaète et je n'excuse pas le fait d'y retourner, au moins pour une unité, puisque j'ai oublié de le préciser, mais dans ce data sheet, vous avez l'obligation d'avoir une escouade de sœurs de bataille pour pouvoir rentrer une escouade de sœurs noviciaïettes, je ne sais pas trop le prononcer, on me pardonnera. Ce qui m'amène tout de suite à basculer en choix d'élite, et loin, d'un choix d'élite, j'ai deux, deux packs de sacro de 10, dont une qui va bénéficier de la relique bénédiction de Sébastien Thor pour lui donner un autre rite de bataille. Une deuxième unité de 10 qui va bénéficier de la relique litanie de la foi pour pouvoir reroll m'aider deux fois. Et une autre unité de 8 Sacro-Saintes, tant et si bien qu'on peut déjà se projeter sur un jeu où je vais pouvoir, personnellement, décider de jouer sur deux ou trois flancs différents l'ensemble de mes personnages, puisque j'ai trois sources de bodyguard différentes. En élite toujours, je vais rentrer ma Dogmata, avec euh, l'hymne qui permet de faire les BM, ainsi que l'hymne qui permet d'immuniser la magie, dans un terme défensif toujours. Je lui mets donc cette relique supplémentaire et je lui mets un trait de seigneur des guerres supplémentaire qui est fanal de la foi pour gagner sur elle-même un des deux fois. Donc je prépare déjà également le fait de jouer mon secondaire pour jouer tout seul avec mes des deux fois. Avec ça, j'y allie l'hospitalière et sa relique qui augmente sa bulle pour le film no pain. Ensuite, nous tombons dans l'attaque rapide. Je rentre une escouade de dominion bolter d'artificier. Pour rappel, stratagem BM, mouvement d'avant-garde. En soutien, je rentre deux choix de rétributeurs multifuseurs avec chérubin. Et en transport, je conserve deux rhino pour me donner des euh, des, euh, des options de jeu différentes. Ce qui est à noter, c'est que jusqu'à présent, quand on jouait deux ordres de bataille différents, on avait l'impossibilité de rentrer l'ordre A dans les rhinos de l'ordre B. Oui, Games Workshop, aujourd'hui, nous dit de ne plus jouer qu'un seul type d'ordre. L'avantage que cela va conférer au transport, c'est que toute votre armée pourra se switch dans ces transports-là et pourra en monter et en descendre pour gagner des pouces avec certains tricks tout au long de la bataille tant que votre adversaire n'aura pas géré vos rhinos. Voilà le liste, euh, la, la liste que je propose et pour l'instant, j'avoue euh, être en, en crafting euh, sur d'autres listes, mais qui ne sont absolument pas abouties. Ok. Euh, bah, à, première, euh, à première vue, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas, pas énormément de changements par rapport notamment à ce que, ce que tu as pu jouer en, au Big Four, puisque étais, tu jouais Sœur de Bataille en, en, en mono cœur valeureux au Big Four. Euh, donc c'est cool, ça veut dire que tu t as, t as, t as quand même une grosse base inchangée et des ajustements qui se font autour, notamment ben, la surprise c'est le, le, le triomphe de Sainte Catherine. Euh, J'aime bien ce côté, euh, cette unité qui te sert à camoufler un petit peu ton game plan. En, en empêchant l'adversaire de lire exactement les, ce que tu vas lui cococter avec tes dés de fois Donc ça, c'est très, très cool. Et, euh, et puis bah, évidemment, merci à toi pour, pour ce partage. C'est très intéressant. Euh, on arrive à la fin de, de ce podcast. Euh, Zig, franchement, bah, je voulais déjà te remercier pour ta participation parce que bah, c'était très, très cool. Euh, franchement, moi, c'est un codex que je ne connais que peu, le sort de Bataille. Je l'ai affronté que quelques fois et c'est un, un des seuls codex euh, V9 que je n'ai pas lu euh, dans sa totalité euh, je, Pour la chaîne euh, Je me suis contenté de laisser les autres faire euh, Donc là cette review là Arrive en complémentarité avec ce qui avait déjà été fait Par, euh, par Lucas et Lamar euh, à la sortie du Codex sur Creative Wargame euh, Là c'est cool On a une autre vision du Codex On a une autre vision de joueur Et c'est très très sympa de ta part De, de nous partager ça sur, sur Creative Wargame Donc euh, bah, merci à toi Zig Ça fait super plaisir euh, Prochaine échéance pour toi en termes de, terme de compétition eh ben, la prochaine échange c'est la Mad Cup, euh, et... Mad Cup que je prépare euh, et je ne jouerai pas Stolice. Ouais, quelque chose de complètement différent. Tu joueras pas ce Codex, tu peux le dire. Tu ouais. peux, tu peux <rire> le dire que tu que tu as trahi les sœurs, que tu as trahi l'ordre et tu vas jouer quoi comme Codex du coup Ben en fait jusqu'à maintenant je j'étais euh, sur les filles et euh, on va dire que euh, les corps huilés de gladiateurs m'ont énormément manqué. <rire> Petit euh, petite clin d'œil à qui tu sais, je pense. Ouais, euh, ouais il se reconnaîtra. <rire> et donc, spécialement pour, euh, pour le tournoi qu'il organise, euh, je viendrai euh, de toutes mes formes généreuses et phalliques euh, à son tournoi. En custodesse, donc, pour ceux qui n'ont pas compris. <rire> Exactement. Ok, c'est super cool. Alors nous, ben, on sera sur euh, la Met cup évidemment. Hein. On, va, on va couvrir ce tournoi et, euh, et tu seras le bienvenu pour nous donner... Euh, bah nous faire des retours en live un petit peu de, de tes parties. On aura, on aura un, set, euh, un setup et une équipe euh, dédiée à la couverture de cet événement. Euh, donc, vous pourrez évidemment suivre tout ça sur Creative War Games. Tout le week-end, hein, on sera en live tout le week-end de la Met Cup euh, Donc voilà, il y, y a Zig, entre autres. Il y aura plein d'autres joueurs. Il y a plein, plein, plein de, de très bons joueurs français. Il y a beaucoup, beaucoup de monde aussi qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Euh, donc, euh, c'est donc très cool. On a hâte de vous voir tout ça l'œuvre sur, euh, sur ce championnat. Euh, encore une fois merci, euh, Merci, tu passeras évidemment toutes nos salutations à la team Cuir Moustache puisqu'on a aussi eu Napo qui nous a fait euh, la review GK euh, et, euh, et pareil qui nous a partagé son expérience de jeu. Donc c'est très cool, encore merci à, à la team Cuir Moustache de votre participation. Et, euh, et bien les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous tartinez les pouces bleus, vous tartinez les coms, les partages. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à aller sur www.creativewargame.fr, à vous créer un compte. Euh, toutes les semaines, on envoie des petites news, on, on vous fait parvenir des infos. Parfois, on donne même des vidéos en avance, etc. Donc, n'hésitez pas à vous créer un compte, c'est complètement gratuit. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.